Bonsoir les amis Bonsoir J'espère que tout le monde va bien. Euh, nous avons commencé en, en, en faisant un petit ban de deux bottes. Bien commencé euh, ce stream. Nous sommes jeudi soir. Euh, bienvenue dans euh, Chronologie des femmes artistes. Nous en sommes au... j'ai pas regardé le titre. 35. Ah, 35, épisode 35, saison 2. Nous avons euh, littéralement... Euh, exploser notre compteur de nombre d'épisodes de, dans une saison puisque de la saison 1 euh, nous étions arrêtés bien plus tôt euh, donc nous continuons et eh bien euh, notre chronologie des femmes artistes euh, comme vous avez l'habitude je vous montre là-haut la chronologie en fond euh, qui est notre outil euh, bah, notre outil le, la fin la, la finalité euh, de de, de tout ce live et de toute cette, euh, toutes ces heures passées à vous parler, à vous montrer des choses, euh, c'est euh, d'agrémenter cette frise qui euh, part de moins de 200 avant Jésus-Christ et qui va jusqu'à cette fameuse date de 1982. Et pas 1983. Voilà. Et euh, accompagné du running gag de, euh, de notre, euh, notre, notre prod, Raving Bell, qui... Euh, appuie sur 1983, vous le verrez sûrement ce soir, euh, voilà, et donc euh, qu'est-ce que chronologie des femmes artistes et eh bien c'est une émission hebdomadaire que nous tenons depuis euh, la deuxième année, c'est là où on est en euh, la deuxième année, et euh, on vous présente des parcours de femmes artistes, donc comme vous l'avez compris, à travers les siècles jusqu'à euh, quasiment la fin du siècle, euh, et euh, donc on s'appuie sur des découvertes de, de femmes artistes via leur page Wikipédia donc parfois on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de page Wikipédia euh, ça arrive et donc euh, on parcourt la page Wikipédia nous lisons euh, la biographie euh, les différents, euh, différents euh, médiums euh, qu'elles ont utilisés comment elles ont découvert l'art comment elles se sont formées, etc., qui, qui elles ont fréquenté. Et nous cherchons dans cette page, donc à travers la découverte, la date de première monstration, qui est donc euh, la euh, première fois où l'artiste a pu montrer son travail à un public plus large qu'un public confidentiel, disons-nous. Euh, voilà. Et donc nous euh, parlons ici de d'art visuel, comme ça s'appelle, du bon nom, art visuel, tout approcher euh... hein, du micro parce qu'en fait j'ai baissé le son. Ah, Je sais pas on t'entend si bien. bien. Ouais. Voilà euh, et qui donc euh, inclut le, la, la sculpture, la peinture, la photographie, le dessin, la gravure, euh, le, les vitraux, euh, plein de choses, plein de choses fantastiques euh, et qui exclut du coup bah, eh bien euh, toutes les pratiques euh, artistiques. Euh, qui ne sont pas, euh, qui font pas partie des arts visuels, vous l'aurez compris, euh, des pratiques telles que euh, la musique, euh, la chanson, euh, le théâtre, euh, l'acting, euh, tout ça, euh, et aussi euh, l'écriture, euh, ne font pas partie de cette frise, sauf, exception, parce que c'est arrivé qu'il y ait des, des artistes qui aient fait majoritairement par exemple de l'écriture, mais qui sont reconnus aussi pour leur travail artistique, notamment par exemple des artistes qui auraient fait de l'illustration de livres et qui écrivaient... Enfin voilà. Il y a des cas particuliers, mais il faut toujours qu'on euh, puisse retrouver la trace de la première exposition, la première monstration de ces, de ces femmes. Donc, euh, parfois, euh, voilà, elles ont pratiqué effectivement la peinture, mais c'est impossible de savoir euh, à quelle date, où c'était, euh, euh, avec qui elles ont exposé, donc bon bah là, a euh, voilà, fortiori, c'est pas des choses qu'on peut répertorier. Euh, voilà, voilà, pour la présentation. Euh, je me permets encore une fois cette semaine de faire la présentation des outils pour laisser euh, 13 bis finaliser les, les, les choses, à moins que tu aies fini et que tu veilles le faire. Non, 12 bis ne veut pas travailler. Voilà, si 12 bis, le temps qu'on que, que retrouve 12 bis, alors, je sais pas exactement pourquoi. Il y a eu la mise à jour de StreamerBot, donc j'imagine que peut-être qu'il y a eu un petit problème. Euh, je ne sais pas. En tout cas, le temps que euh, tout ça se fasse, je vais vous parler donc des outils. Qu'est-ce que nous avons mis en place autour de ce live, donc du jeudi soir, qui démarre à 21h et qui finit euh, entre 22h30 et minuit, en fonction de, en fonction de vous, en fonction de votre participation, en fonction des personnes qui arrivent, en fonction de plein de choses, de notre fatigue, enfin, voilà. Euh, donc, vous avez le live, là, ce qu qu que vous êtes en train de regarder. Si vous ne pouvez pas suivre le live en direct, vous pouvez quand même euh, regarder sur le fil Twitter de, euh, la, la, le, le compte Twitter de, 13bis, de la chaîne bis qui va vous permettre de suivre en live euh, les artistes que nous, dont, dont nous sommes en train de parler. donc Vous allez avoir un post avec... Euh, un tweet avec le nom de l'artiste, la page Wikipédia qu'on est en train de lire. Si vous êtes dans les transports ou autre, vous pouvez lire la page Wikipédia en même temps, euh, suivre, euh, voilà, voir les photos, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, vous pouvez bien, éventu bien évidemment, euh, si vous avez des heures de retard ou euh, des jours de retard, regarder le replay sur Twitch. Si vous êtes encore plus loin que ça, euh, vous avez la chaîne YouTube de la chaîne Twitch, qui vous permet de voir les replays euh, donc une semaine euh, avec avec une semaine de décalage euh, de ce que nous avons fait donc qui est euh, voilà, qui est séquencé euh, en, avec les noms des artistes donc si vous voulez voir un artiste en particulier euh, dans euh, dans la vidéo bah, vous pouvez cliquer vous arrivez directement comme par magie sur l'artiste dont vous voulez entendre parler et euh, la dernière chose si vraiment vous êtes dans un processus un peu éloigné de la chaîne, mais que vous voulez quand même savoir ce qu'on y a fait et que vous voulez en faire aussi un endroit, un peu de ressources où aller chercher des informations, euh, il y a le Framapad, qui répertorie depuis le premier épisode de la saison 1 toutes les artistes dont nous avons parlé. Donc, par exemple, ça peut être, quand je dis c'est un outil un peu d'exploration aussi, euh, vous allez euh, chercher, euh, je ne sais pas, Frida Kahlo, Tiens, ah, oh, il y a une exposition, une euh, énième exposition sur le trait de Frida Kahlo. Euh, J'ai envie de voir si, sur euh, Chronologie des femmes artistes, euh, c'est une artiste qui a été abordée. Vous allez sur le Framapad, vous faites CTRL-F, vous tapez Frida Kahlo. Si vous ne savez pas écrire son nom de famille, vous tapez Frida. Et vous allez trouver, donc, voilà, on en a parlé, épisode 1. Donc vous voyez Frida Kahlo, vous avez en dessous l'URL de la chaîne YouTube. Et comme je vous ai dit, comme la chaîne YouTube est indexée, vous pouvez trouver facilement Frida Kalo. c'est magnifique. En fait, c'est pas la chaîne spécifiquement, là, c'est la playlist, parce que l'épisode 1 de la saison 1 n'existait pas. Ah oui. Et qu'on a rattrapé dans la saison 2. Donc euh, Frida Kalo, Indeed, est plus dans la saison 2. Mmh. Euh, mais c'est chaque vidéo a sa propre, son propre lien, avec ses propres descriptions, avec ses propres time codes, et maintenant, on rajoute aussi, parce qu'on a eu des des retours pour pouvoir trouver plus rapidement, si jamais on se trompe, euh, <rire> les dates. Euh, de mettre les dates aussi dans le format. donc euh, voilà. Ce qui sont les dates de première monstration, je vous rappelle ni la date de naissance ni la date voilà. de mort. c'est la première monstration, comme tu disais. Voilà, donc on est sur l'épisode 35 aujourd'hui. Euh, la question que tout le monde se pose évidemment en début de live, combien reste-t-il d'artistes sur notre page <rire> d'onglet Onglet chronologie future 2. Bien sûr, nous en sommes à. Attention, 89. Ouais, on en euh, avait rajouté plein la dernière On a rajouté plein, mais 89, nous étions bien sûr à 99 plus euh, à un moment, donc euh, on est ravis de pouvoir avancer. Euh, juste pour répondre aussi à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que tout le monde va se poser qui est comment on trouve euh, des artistes au fur et à mesure de, de nos chronologies, et est-ce que nous faisons. Nous traitons que les artistes connus, la réponse est bien sûr non, euh, puisque euh, nous avons euh, commencé ce, ce, cette émission l'année dernière donc en partant de euh, quelques noms, donc de quatre noms d'artistes qu'on connaissait, qui nous revenaient en mémoire facilement, et à partir de là, on a lu leurs pages et on a trouvé d'autres artistes dont on a ouvert les pages qu'on a lues, et en fait, de source en source, on a constitué un peu ce répertoire de d'artistes, donc euh, bien évidemment, euh, depuis de multiples épisodes, nous ne sommes plus sur des artistes que nous connaissons. Euh, C'est, euh, je pense, à... durant toute l'émission d'ailleurs, durant tous les épisodes, c'était, je pense, à 97% des découvertes, voire plus. Donc, euh, donc voilà. Euh. Est-ce que. Ouais, on a des pages, a priori, on a des pages Wikipédia pour les, les artistes. Hein, oui, j'ai les ai ouvertes, euh, si tu veux, on peut commencer. Et bien, elles sont déjà traduites et tout. Je viens de la traduire. Très bien. Eh bien, nous commençons. Ce soir, on est un peu seul, hein, ce soir. Euh... Oui, oui, oui, mais oui euh... parce qu'il y, y, y a du people. On a, on, nous, on sort de, du live de Modi, donc... Ah. Euh, voilà, c'est peut-être pour ça aussi, bon. Modi qui a raidé les intergalactiques. Alors là, je peux pas faire des shot vu que 12 miss, euh, ne veut pas travailler aujourd'hui. Euh, donc euh, on, on le laisse ne pas travailler. Oh. Euh, et euh, du coup, on verra la prochaine fois... Euh, Très bien. Si qui y hein, a, mais, euh, mais voilà. Bon, et eh bien, donc, euh, premier artiste ce soir... Euh, donc s'appelle Alashwa Anning euh, Ici il y a écrit était Un graphiste inuit inuit Et un sculpteur Mais je suppose que c'est la traduction Alors ils disent Les trois fils d'Alusha sont également sculpteurs Est-ce que ça sous-entend Quelque chose J'essaie de lire hein, Parce que juste Euh, euh... On normalement, le... on a ouvert que des femmes. A priori, on ne s'est pas normalement amusé. Normalement, oui. Ah, son... Il parle de son mari Peter et leur fils. Donc on va... par convenance, nous allons dire que si elle a un mari, s'il si, si, si un... y a mari, il y a femme. S'il y a femme, c'est une femme. Par, <rire> euh... <rire> ça, ça, pour... par convenance, je ne sais pas pourquoi en plus. Bah, parce qu'aujourd'hui, euh, son mari, ça peut être le mari d'un homme aussi. est-ce que j'ai. Ça. Bienvenue. Ok. Bonjour. Rebonjour. Euh, et t'as envoyé un message pour. Reviens. Euh... On, vient, on oui, est revenu. Mets un, mets un PF5 pour que euh, tout le monde puisse revenir. Euh, vérifie le son aussi. Tu peux couper le micro, juste vérifier. C'est bon, a priori, on a le son. Alors, euh, c'est encore le problème de connexion nulle. Qui change tout seul, qui. Oui, je ne sais pas pourquoi. Aïe aïe aïe, désolé, hein. on n'a pas commencé de toute façon, donc. Euh, on... on peut dire ça. On peut dire qu'on a... On a un petit fail de départ, mais ça va. Bon, il y a peut-être aussi tout bis qui va arriver, c'est possible. 12bis qui était parti en vacances et qui revient, euh, qui est juste en retard en fait. Hein. Ça arrive. Euh... Oh, ça arrive des fois, oui. On voir si ça fonctionne. Les transports, tout ça, des fois c'est dur. Hein. Oui, oh, oui, des fois. De euh... halleur, hein. Oui, en plus. Euh... <rire> bon, euh, du coup, euh, moi j'étais prêt, je crois que j'ai fait le... Oui, j'ai fait le, le repère. Euh, j'étais en train de vérifier, du coup... Euh... Ah. ah, bonjour Ah, bonjour On... On regarde sur le front qui menace nos sanctuaires sauvages. Euh, alors, Wamgui, je ne te connais pas, mais bonjour Bonjour, euh, bonjour Coctopus, ça, je connais ce, ce, ce fabuleux blaze euh, Bonjour les Ilizards. Et bonjour Petit Cancan euh. vous, vous arrivez au bon moment Je faisais une vidéo pour un mariage, mais très bien euh, Bonjour Coctopus, euh, si vous ne suivez pas Coctopus, je vous invite à aller voir euh, sur Twitter, entre autres Et, euh, et les Ilizards, bah, euh, aussi d'ailleurs, il me semble, les Ilyzardes, de mémoire Bonsoir, j'étais ah, bon là bon avant soir, le raid, mais pas non, Je suis prêt à parler en même temps <rire> Mon chat m'envoie chez des gens Cool apparemment, ouais bah merci euh, Merci, donc du coup moi je, je vais T'organiser ton, ton vaisseau, je sais pas si là ça fonctionne euh, Allez voir, en Magui. Oh, oh, alors du coup c'est Wamgui Ou euh, comment on dit, Wam Wamgui peut-être Ah euh, mm -hmm. ah ah, bonjour Yes, on s'est croisé chez Nanti exactement On s'est croisé plein de fois, en plein, plein partout donc nous là on est en train de vérifier juste notre artiste à la choix. Juste pour être sûr, parce que la traduction nous dit que c'est peut-être personne. homme Wamguy. Comme Guillaume. Ah oui bien sûr, Wam bien sûr. Bonsoir les Elizabeth. Alors je te laisse discuter avec le monde pendant que je vérifie ma petite vérification. Donc alors, nous étions. En problème de connexion juste avant. Oui, voilà. En fait, vous arrivez pile quand on arrête à mille problèmes de connexion, donc euh, c'est fantastique. Euh, et euh, bah, je, je refais peut-être une petite explication euh, de qu'est-ce que c'est chronologie des femmes artistes. Je l'ai fait juste avant, oui, mais je, je le pas. refais. Euh, donc, on est euh, sur un live qui est tous les jeux, une émission et hebdomadaire. Merci, merci pour les, les flots, hein, j'ai pas dit, mais... Merci pour les flots euh, Donc, une émission hebdomadaire où nous parlons... Euh, de femmes artistes. Euh, notre but ultime, final, euh, c'est de compléter une, une frise chronologique qui commence à moins de 100 avant Jésus-Christ et qui se termine en 1982 exactement. Je refais la blague de tout à l'heure. Euh, Révi Bell, notre prod, euh, pense que toutes les artistes ont une date de monstration en 1983. C'est une blague récurrente. Voilà euh, que euh, j'invite Raving Bell à bien sûr réitérer euh, toutes les semaines jusqu'à euh... jusqu'à ce qu'on oublie totalement que c'était 1982. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment on va y arriver. Exactement. Euh... Alors du coup il y a eu des coupures, on est d'accord Ok, il y a des coupures. Donc, ah. Ça, ça okay. c'est l'enfer parce que c'est exactement ce qui s'est passé dimanche. Non. Euh, bon, on croise les doigts. Euh, et donc du coup donc donc donc euh, nous partons. Euh, nous parlons pardon, de euh, femmes artistes qui euh, pratiquent les arts visuels, donc les arts visuels dans notre définition, mais aussi dans la définition euh, plus contemporaine. 12 bis n'est pas là. Pour l'instant. petit excuse-moi. Ok. Euh, donc, euh, l'or officiel de la chaîne, voilà ça. Euh, donc, euh, je sais plus ce que je disais. On inclut les femmes artistes euh, par euh, les Ah oui, les arts visuels. Euh, la question, euh, j'ai compris à ta blague, Ringel. Alors, euh, la, blague, je vais, la blague, en fait, c'est que la fin de notre frise, on a arrêté la dernière date possible, c'est 1982. On peut pas. Euh, on, si une artiste a une date de première démonstration, donc la première fois qu'un public euh, plus large et, et pas confidentiel a découvert le travail, si c'est après ou postérieur à 1982, ça ne peut pas rentrer dans notre frise, et donc le, le running gag de, de Raving Bell, c'est que quand on cherche une date, euh, euh, la, la réponse est toujours 1983, voilà, pour, le, pour la blague. Et donc, je disais, on inclut dans cette frise les euh, femmes qui pratiquent les arts visuels, euh, définition des arts visuels, par nous-mêmes et euh, dans euh, même aujourd'hui, ce sont euh, des pratiques qui contiennent la photographie, la sculpture, la peinture, la gravure, le dessin, euh, plein de choses, euh, plein de choses... La poterie, il y a énormément de trucs. Enfin, euh, je veux dire, on peut être aussi artisan et faire de la poterie, mais c'est une autre question. Euh... La c'est compliqué, les illizards De quoi parce que les Élysades nous dit que euh, c'était compris comme euh, première menstruation. Ah, menstruation, oui, d'accord. C'est moi pas, qui ai peut-être mal, mal prononcé. Euh, ça, c'est difficile à savoir en lisant les biographies euh, sur Wikipédia, <rire> mais bon, why note not <rire> Et Coctopus, en général, c'est un peu dissipé, oui, en effet. Mais c'est pas grave, euh... on fait avec. Mais je pense qu'on va continuer, on verra dans la suite, mais je crois que ça faisait partie des, des femmes inuites qu'on avait découvertes il y a un moment maintenant. D'accord. Est-ce est que je peux juste finir la présentation, oui, parce bien sinon bien. ça va durer 25 minutes euh, Donc, voilà, euh, femmes qui pratiquent les arts visuels, on cherche la date de première mon monstre monstre monstration, monstration. comme monstre, euh, voilà, monstration, qui est donc la première fois que le travail de l'artiste a pu être vu par un public... Plus large que la famille, les amis proches, le, la soeur, le frère. Euh... Alors, alors, Floppy Night, c'est un, un jeu que je joue le dimanche. J'espère que c'est. Oui, les infos sont. Voilà, c'est autre chose. J'arrête pas de te couper. Non, bah, Pardon, je vais juste... recommencer à lire la page parce que j'en ai marre d'être coupé et ouais, de recommencer à chaque fois. Euh, donc, là, on, on a ouvert la. Si vous avez des questions, vous posez des questions dans le chat, et j'essaierai je de répondre, enfin peu importe, euh, si vous n'avez point compris euh, ce qu'on fait sur cette chaîne. Euh, voilà, et donc la première artiste de ce soir, euh, qu'on a décidé que c'était dans la traduction de l'anglais vers le français, c'est traduit au masculin, euh, et je suis partie du principe que euh, s'il y a écrit dans une page Wikipédia, son mari Peter et leur fils, et que j'ai dit que s'il si avait écrit son mari, c'est que c'est sûrement sa femme. Mais voilà, rien n'est sûr, on part sur ce pré principe préjugé. Euh, euh, voilà, et on verra plus tard. Est-ce que je peux avoir la page pour le lire euh, Bonne lentille. Oui, voilà. Merci. Ça, bon. Alors... Euh... J'affiche quand même. Donc... Cette première femme artiste s'appelle Alachua Anning Miuk. Elle est née en 1914 et morte en 1972. Elle était donc une graphiste inuite et une sculptrice du Nunavut au Canada, travaillant dans les années 50 et 60. Donc Anning Miuk est née en 1914, comme on a vu dans les territoires du Nord-Ouest, maintenant le Nunavut. Jusqu'en 1962, lorsque sa famille a déménagé à Cap d'Orsay, Annie Mewk, Miu son mari Peter et leur fils Jolie Salomonie et euh, Cavano, Cavavo ont mené une vie euh, nomade traditionnelle. Après s'être installés à Cap d'Orsay, Alasha et Peter ont commencé à travailler avec la West Baffin Eskimo Cooperative en tant que graphiste et sculpteur. Les trois fils Shua sont également sculpteurs. Euh, voilà. Médias utilisés. Donc, Anning Miuk travaille à la fois des sculptures en pierre sculptée et des gravures sur pierre. Stonecut est un style de gravure... Ouais, donc le, le stonecut... La, la, le, la, le, le, la gravure, sur... gravure sur pierre, je crois qu'on avait... Euh, déjà regardé, ouais. ouais est un style de gravure et un processus maîtrisé à cap d'Orsay. Pour créer une gravure sur pierre, voilà, il nous explique, un dessin est tracé sur une pierre lisse et préparée, puis les espaces négatifs sont coupés, laissant le contour du dessin. Ensuite, la zone surélevée est ancrée avec des rouleaux et une fine feuille de papier et euh, pressée dans la gravure sur pierre en copiant le dessin sculpté sur le papier. Ces sculptures et ces estampes représentent souvent des animaux tels que des ours polaires, des oiseaux arctiques, et des phoques. Euh, par rapport à ses expositions, euh, quoi qu'on nous dit, euh, Anning Muck a eu des expositions de ses gravures et sculptures au Canada et aux états unis et a plusieurs de ses œuvres dans les collections euh, permanentes de plusieurs musées dont le musée canadien de l'histoire et le, la collection Mac Michael, Michael d'art canadien. <rire> Euh, donc elle a fait comme exposition, quoi, le Festival canadien des arts Esquimaux. Euh, graphique Inuit au fil de l'année, estampar de l'Arctique, graphisme Inuit du passé, tradition Inuit en graphisme 1961-1987, dessin de Cap d'Orsay. Ouais, ça a l'air d'être... Euh... On sait pas trop si c'est des expos, euh, D'accord. Eh bien, je crois qu'il va falloir chercher plus. Parce euh... que... C'est quoi le premier truc euh, qu'ils nous ont mis, là, le, dans le, les expositions Dans les expositions, Festival canadien des arts esquimaux, Galerie de l'université. Peut-être si tu cherches ça... Euh... Je vais chercher du côté de l'anglais, peut-être. Mais en même temps, c'est une traduction de l'anglais du... Ah oui, pardon. Des fois, on cherche un peu plus, hein, parce que... Là, on sait qu'elle a eu des expositions, donc on cherche, mais s'il n'y avait rien eu, on n'aurait pas cherché. Et toujours chercher Google sur Starpage, bien sûr. Ça fait partie aussi de... de... <rire> des, des, des protocoles de cette chaîne. Il n'y a hmm. pas de... Ça n'existe plus, peut-être Encyclopédie canadienne, Arjen 8, est-ce que ce serait être dedans. Culture d'Orsay, c'était pas dans, dans le... Ouais. Ah oui pardon, excusez-moi. Moi qui est tout bloqué. Ah non, mais ça c'est directement les œuvres. c'est la y culture d'Orsay. Il a pas les noms, il faudrait chercher directement le nom de la dame. Euh, bon désolé, il hein, n'y a pas 12 bises donc du coup c'est plus compliqué aussi pour pouvoir vous montrer les choses. c'est écrit pareil hein, parce que... y'a rien... on revient en arrière... Je vais et on met, met son nom, nom sinon, ouais. Ouh là là, l'odeur des lentilles, pourquoi ça a cramé euh, Là, il y a encore une... ça parle encore du truc. Ouais, on va, on va peut-être chercher sur aware, euh, merci petit cancan. Mais ça risque d'être compliqué parce que euh, c'est très euro-centré. Euh... C'est Canadian... un ouais. lien cliquable, là, le Canadian Eskimo Art Festival Non. En tout cas, il y a les noms, les expositions, mais il n'y a pas les dates. Il ouais, y a 68-69. 59. Comme Ça, c'est... Euh, oui. Ouais, c'est les périodes. C'est sa période, ouais. 61-87. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Hmm. Ça va être compliqué. Bon allez, on va, on va checker OR mais j'y crois au moyen. Ouais, moi Et aussi en général quand il n'y a rien. On va sur Google pour voir. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bah courage les Elyzers, j'espère que t'as un... <rire> un plat de rattrapage. <rire> euh... En tout cas, il y a ses Ouais. J'ai cliqué, hein? Ça fonctionne pas. Ça ne marche pas, apparemment. Muni redirect. Non, mais ça y a pas, hein, je pense. Là, il y a encore une version The Best Wikipedia Readers. Ouais, mais lire, ça va être pareil, je pense. Non. Ouais. Compliqué. Noop. Compliqué, compliqué. Un plat B. Euh, ouais. Donc du coup, euh, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait, euh, du coup, Nibbler Eh bien, euh, quand on ne trouve rien, on... on fait comme... On met... Ouh, je vais arriver On met le nom de l'artiste dans euh, Manque de source de ressources. De ressources, pardon, bien sûr. Manque de... C'est pareil. Manque de sources. Euh... Non, tu vois, manque de ressources, il y a écrit. J'ai dit ressources, t'as dit sources. Ah, pardon. Excuse-moi. Hein. <rire> <rire> Excuse-moi de te corriger sur Donc là, on... des fois, on se met des détails. donc Qu'est-ce qui manque euh, Voilà, pas de date de pas de référence, machin. Euh, là, en l'occurrence, je pense que comme on a parlé, on a quand même lu sa fiche, on regardera quand même ses œuvres. Oui, histoire bien. de que vous partiez avec quelque chose. Surtout qu'on a, euh... a rarement des, euh, des artistes inuits, donc... C'est euh... ça. Mais euh, on peut pas se permettre de mettre dans la frise sans date, puisque sinon, euh, c'est aléatoire, bien sûr. Et du coup, on va mettre euh, date de monstration absente. Euh, voilà. Bon, c'est dommage, parce qu'il y a une liste d'expos ils auraient pu faire l'effort au moins de cas, mettre la date. Quoi. Ouais. voir oh, ah, si, euh, et normalement, euh, et je vais le faire euh, incessamment sous peu, euh, je vais enlever le tweet du coup parce que ce n'est pas une artiste que nous avons traité. Euh, de façon à ce que euh, ce soit dans le Framapad euh, uniquement où vous pouvez retrouver justement le manque de, de ressources aussi. Voilà. Donc on va regarder un peu les œuvres. donc on a vu qu'elle faisait plutôt de la gravure sur pierre on va voir ce que ça va souvent c'est assez inattendu moi je trouve les... la gravure sur pierre oh, c'est tellement mignon les petits trucs là-bas là. les petits oiseaux ce que j'aime bien c'est quand on regarde des travaux des artistes tout est en auction quoi. il y a... Genre a rien comme info mais par contre tu as des œuvres à vendre. Oh ouais ouais, c'est ça. Mais je pense que quand tu as des œuvres à vendre, ils te donnent quand même une notice de présentation de l'artiste. Genre ben, ils vendent pas des trucs euh, sauf si c'est anonyme dépend, mais... Ça dépend à qui tu les vends. Si hein. c'est euh, au, euh, au musée du Louvre. Euh, ouais. bon, au musée du Louvre <rire> tu donnes quand même une notice tu vois. Euh, ça dépend pas. si c'est pillé, on sait pas. <rire> hein. Tiens je te refile une Tiens, je te. Ah. Elle est tombée du carton, euh, pardon. Mais ça fait très euh, jeu vidéo, un peu, je trouve. Oui, alors il y a beaucoup de jeux vidéo hein, qui s'inspirent de, euh, de la manière de, de dessiner. Il hein. y a aussi des, des, des jeux vidéo, de, justement, de, de, de la culture hein. euh, inuite. Euh, voilà, n'hésitez pas à voir. J'en avais récupéré un, c'est Raving Bell qui me l'avait filé, d'ailleurs. On le fera sans doute un jour. Il euh, faut que j'y pense. Oh, est trop mignon. Quel est cet animal <rire> Oui, je pense qu aussi qu'il contextualisait un minimum pour faire monter la cote. Oui. Euh, <rire> en disant, euh, quelqu'un a découvert euh, un continent où il y avait des gens vivants, par exemple. Mais quoi, moi <rire> Alors ça, c'est un... Donc, il y avait aussi de la sculpture, donc, euh, voilà, un ours. J'adorerais euh, ouais, l'avoir. Moi aussi, j'aimerais trop. Il est trop bien. Bien, on va sur inval... invaluable.com. Mais il y, a marqué inval... Alors, il y a marqué que ça ne vaut... Euh, ben, ça vaut beaucoup trop oui mais il y a <rire> peut-être peut un prix regarde, va sur la page oui. peut-être on peut, on peut acheter à un prix alors euh, moi je mets euh, pas beaucoup hein, je précise moi je, je mets 100 euros euh, je mets, mets l'argent de la prod regarde l'arnaque ah c'est en dollars canadiens bah oui c'est canadien. Enfin, canadien qui c'est euh, 1000 a... dollars canadiens ça fait combien Bah enfin, faire 1000 dollars C'est de la pierre à savon, alors je crois pas. Hein. Qui sait sculpter un ours Sinon, fin, ça ira plus vite, quoi. Sold Ah non, quelqu'un l'a déjà acheté. Attends, moi je veux voir un, un autre côté. On peut pas Ah oui, c'est parce que j'ai tout. Il n'y a plus de JavaScript sur le site, pour ça. On continue. Oh, C'était 1000$, en tout cas. 1000$, comme on dit. Euh, c'est méga méga cher, ces trucs, oui, exactement. Euh, donc là, j'ai l'impression que c'est une sorte de. Euh, de Iwo à trois têtes. Ouais. Alors la dernière fois, j'ai fait plein de descriptions euh, quand j'étais solo. Si t'es motivé, tu peux. Hein. C'est pas assez vert. Okay. Euh... Ça c'est des oiseaux qui se tapent, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Un oiseau pêcheur, parce que les becs comme ça c'est en ouais. général des oiseaux pêcheurs. Mutual Art. Tu me donnes l'équivalent de 100 fois le matériau, j'apprends et je te fais la même sculpture dans deux ans. Allez. Bah, Goal, cool, hein, franchement. Alors là, il euh... y a Rihanna, je vois pas le... Mais là, t'as un autre, euh, du coup, un autre côté. Enfin, franchement, c'est trop bien. Hein. Oh, j'aime bien, j'aime bien les trucs comme ça. Oh, ça me rappelle. Alors, <rire> j'ai remontré encore les vampires végétariens ce week-end. <rire> je trouve que c'est l'œuvre de l'année, les vampires végétariens. <rire> Si vous avez moyen de, de, de trouver euh, cette, cette, cette, cette superbe œuvre, les vampires végétariens, c'était incroyable. C'est Remedios. Si vous voulez, je vous montre rapidement, mais on va regarder d'abord les œuvres. J'arrive ouais, pas, ouais. pas non plus. Par contre, faut que tu t'approches du micro. Hein, T'es un peu loin. Hein, si tu... ouais, après, je gueule sinon. Donc... Oh, trop bien! Joli animé. Okay. Mariana. Mais je sais pas. Non. Ah, t'as l'ours de dos si tu veux aussi. Franchement, bien. Hein. C'est clair et tout. Oh, oh, des tueurs de pingouins <rire> et de manchots. Des tueurs de manchots. Ok, bah ça après on sait plus trop si c'est elle. Ouais. Ok, du coup je vous montre juste vite fait les vampires végétariens de Remedios. Vampires végétariens. végétariens euh, de Remedios. C'est quand même, euh, je crois, mon œuvre préférée. <rire> Définitivement. Euh, pour, euh, du, du moment en tout cas. Ah ouais, non mais parce que je nettoie tellement euh, mon truc. Voilà, les vampires végétariens, si vous ne connaissez pas cette œuvre, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Regardez-moi ces vampires qui euh, mangent des pastèques, euh, qui mangent des, <rire> des fleurs, des tomates, avec des super animaux de compagnie et qui queue <rire> que demande. <rire> que demande, <rire> que demande <rire> Franchement, c'est. Je, je... Offrez-moi cette œuvre. <rire> en, en carte postale, hein, bien entendu. Je ne vous demande pas de claquer des mini. Je vous envoie le lien parce que c'est génial. Euh, voilà. Donc du coup, euh, à, la choix, à la choix, donc c'est. Alors du coup, je mets en manque de ressources, mais il faut que j'enlève sa page. Hop. Euh, là, c'est le Frama, donc ça c'est bon. Fermé, du coup, tu l'as pas enlevé. Non, mais je vais l'enlever, t'inquiète. Ah. Je vais m'en occuper. On a une page en français tu sens motivé à. Ah enfin, non. non moi je veux que de la traduction maintenant. Un poule chien, exactement, c'était génial. C'était génial. <rire> tout, tout dans l'œuvre est bien. L'aura, il euh, y a tout. Il y a tout qui est bien. Euh, J'apprécie cette op. Alors, on est revenu sur les artistes irlandaises. Comme quoi, c'est vraiment toute la saison. Hein. <rire> Est-ce euh, on vérifie quand même euh... Sur le Framac, on l'a pas déjà fait. Oui, oui, hein. je, vais, je vais vérifier parce qu'on en a fait énormément euh... beaucoup. Une chouble ouais c'est bien ça. Moi, j'aime bien un chouble. Comme euh, mélange chien-poule. Euh, chien Nous ne l'avons pas fait. Une chouble. Alors, par contre, euh, la recherche m'a imposé d'être tout en haut. Je crois qu'il existe un livre pour les enfants où, euh, où c'est euh, tous les animaux inventés et c'est que des mélanges comme ça. Euh... Ah Oui, c'est le truc qui se divise en trois. Je ne sais plus si c'est ça, mais j'ai vu... Euh, genre c'est. Que des trucs, des mélanges genre chouble, un hein, chouble. J'espère que ça existe toujours, c'était trop bien. Bah ouais, je l'ai vu récemment. Alors, on est parti donc sur. Euh... Un pion. <rire> un quoi Un pion. <rire> un pion <rire> <rire> Comment tu l'as dit <rire> Ah, ça m'a tué. Pardon, en fait, plus je fatigue et plus je fais des accents bizarres, donc... Euh, ça devient pas. dur au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas. Ah, mon téléphone vient de mourir. Et ah, oui, bah, ça, ça fait vibrer le micro aussi, en passant. Alors, donc, deuxième artiste de ce soir, Hilda Robert. Euh, donc, vous voyez, à côté de son nom, il y a écrit H-R-H-A, qui veut dire... Iberian, Iberian, Royal, Royal Academy, bah Historian, of Academy, euh, je sais pas quoi. Ouais, Attends. un truc comme ça. Academy Royal d'Ibernie, voilà. <rire> voilà. Donc euh, les artistes irlandaises, en fait, enfin, on l'a beaucoup vu sur les artistes irlandaises, il y a des sortes de, je sais pas si ça s'appelle des fonds, ou des euh, espèces d'académies, où en fait, les artistes peuvent euh, euh, donner des œuvres, Prêter des œuvres, enfin elles s'inscrivent et elles, elles montrent des œuvres. Et en fait, tous les ans, il y a une exposition annuelle et donc leurs œuvres sont montrées. C'est comme une espèce de collection vivante euh, et constamment agrémentée. Donc il y en a plusieurs en Irlande. Et euh, les artistes de cette époque sont tous euh, RHA ou euh, voilà, des, de... ça, ça revient euh, assez souvent. Bon, euh, j... Ce qui n'existe pas du tout en France, on a très peu vu ça en France. mais... Euh... Il y avait les ateliers quand même, mais oui, c'est ça... vrai. Oui, mais ce n'est pas que sous cette forme-là. quoi pas, pas... Forme -là. pas aussi fait, institutionnalisé. C'est un peu comme une espèce d'artothèque, mais euh, qui serait juste dédiée à faire Alors, des expos. Il va falloir que tu expliques le système de l'artothèque. Alors, l'artothèque, si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper artothèque sur internet <rire> avec... <Oui. rire> avec le nom de votre ville, par exemple, à côté. Euh, souvent, les, les artothèques. Euh... C'est euh, pas très connu. En fait, c'est comme une bibliothèque ou une médiathèque, sauf qu'on peut emprunter des œuvres d'art. Et en fait, l'inscription coûte un peu plus cher que dans une bibliothèque, certes, mais c'est accessible, pas, euh, voilà, ça doit être genre euh, 20 euros ou 30 euros. Et en fait, euh, vous allez pendant, je sais pas, deux mois emprunter une œuvre d'art. Donc en fonction des, des, des lieux, il euh, y a des, art des artothèques qui sont avec des croûtes, euh, en femme et puis il y en a d'autres qui ont des œuvres un peu plus intéressantes. Donc je vous invite à regarder parce que ça peut être l'occasion euh, d'afficher un, une toile euh, ou une photo euh, chez vous d'un un ou une artiste que vous aimez bien euh, et que bah, vous allez la rendre évidemment. Après on ne peut pas les acheter mais. Et, et n'hésitez pas à demander bien sûr euh, le, les vampires végétariens. Peut-être c'est dans une artothèque. Hein, il faut chercher. Hein. Ouais, j'avoue euh, si vous l'avez euh, en artothèque. Mais je pense pas, après il y a des œuvres, elles sont plus muséales, donc tu vas pas les trouver dans les artothèques. Oui, ça. Voilà. Alors, je, je recommence euh, la page. Donc, C'était Hilda Roberts, qui était portraitiste irlandaise. Donc, elle est née à Ranelagh, à Dublin, en, le 12 mars 1901, du compte euh, de, de son père, qui était Samuel Roberts, qui était constructeur, et de Elizabeth Jackson. Les femmes, on sait jamais ce qu'elles font comme métier. Elles sont juste là. Dans les pages, c'est rare que soit écrit le, la profession de la maman. Euh, la famille était quoi, quaker. Qu'est-ce que ça veut dire quaker euh, Alors, les quakers, de mémoire, c'est euh, les euh, colons irlandais, je sais plus où. En Nouvelle-Zélande, peut-être euh... Et à un moment donné, ils il parlent de la Nouvelle-Zélande. Famille de mouvement religieux, pacifistes quakerisme, donc la société religieuse... De... Ah oui, on avait déjà cherché ça, je crois. Dissidents de l'église anglicane, les membres de ce mouvement sont communément connus sous le nom des Quakers, mais ils se nomment entre eux Amis Amis. Le mouvement est souvent nommé simplement Société des Amis. Apparaît plus souvent dans la dénomination officielle sous la forme Société Religieuse des Amis. Les historiens s'accordent à désigner George Fox comme le principal fondateur. Donc ok, voilà. d'accord. C'est euh... un truc peu obscur, quoi. Voilà. Alors, la famille donc, était Quaker et, à un moment donné, avait, a vécu en Nouvelle-Zélande. Deux de ses frères, donc, à. Hilda, sont nées en Nouvelle-Zélande. Elle a fait ses études en obtenant son premier diplôme en 1924 à la Metropolitan School of Art de Dublin, où elle a, été, euh, où elle a reçu l'enseignement de Patrick Thuoy. Euh, et donc Hilda Robert s'est allée à l'école polytechnique de Londres en 1925, et au studio de la Grande Chaumière à Paris en 1926, studio de la Grande Chaumière, école de la Grande Chaumière, ou tout court la Grande Chaumière, euh, C'est un endroit dont on a beaucoup parlé. C'est une école, euh, une école de peinture sculpture à Paris euh, qui était euh, euh, à côté de un peu le côté officiel de l'école des beaux arts. Il y avait euh, plusieurs académies où notamment les femmes pouvaient aller prendre des cours puisqu'elles étaient euh, refusées. Euh, elles pouvaient pas rentrer aux beaux arts de Paris, aux beaux arts tout court d'ailleurs, pas que à Paris, mais euh, dans les écoles des beaux arts. Et les arts cours aussi. Voilà, et donc du coup elles allaient souvent euh, dans d'autres ateliers. Donc là en l'occurrence c'est la Grande Chaumière, en 1926. Roberts a, a obtenu sa première commande à l'âge de 17 ans lorsqu'elle a illustré la traduction des Lorimères des contes persans. Donc par exemple ça, on considère euh, que euh, une, la publication d'une illustration dans un ouvrage est une première date de première monstration. Là, en l'occurrence, il n'y a pas la date, mais... Euh, pendant qu'à l'université, Robert a également étudié la sculpture... Oui, oui, continue. Mais elle est devenue plus connue pour son travail de portrait. Alors, je précise, parce que toi, as dit, c'est considéré comme une monstration. Mais il y a une note, donc Wikipédia peut peut-être nous donner la première édition. Et ça, c'est bien. Ça me m'étonne rien. On bon, on finit, on verra. Elle épouse euh, Arnold Marsh le 29 décembre 1932 à Dublin, et c'était lui le directeur de la Newton School euh, à Waterford jusqu'en 1939. Ils ont été impliqués dans les expositions d'art de Waterford et la création d'une exposition permanente dans la ville. Leur fille est... Euh, alors, quel est ce nom Eithn... Eithn Clark. Son travail faisait aussi partie de euh, l'événement de peinture dans la compétition d'art aux jeux olympiques d'été de 1932. Voilà. Elle a exposé à RHA, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et à l'exposition irlandaise d'art vivant entre 1958 et 1943. Alors ils mettent 43 après 58, c'est un concept. <rire> c'est vrai que <rire> à part si euh, c'est un voyageur dans le temps qui a fait ce, ce En petit... tout cas on a 1943 mais voilà euh, elle a été impliquée dans les ouais, donc elle s'est impliquée auprès des femmes artistes irlandaises au 20 siècle à la euh, Janine Gallery UCC en septembre 2014 alors je pense que c'est plutôt elle a fait partie de l'exposition à la Jennings Gallery UCC en septembre 2014, qui était une exposition de femmes artistes irlandaises du XXe siècle. En 2014, elle était décédée, donc elle n'a pas été impliquée dedans. Probablement sa plus, sa plus célèbre peinture est un portrait de George Russell A.E. Euh, Robert et son mari ont créé un groupe d'artistes dans des appartements de leur propriété à Dublin. En 1956, euh, Gerda Frommel, avec son mari et son enfant, se sont vus offrir un appartement à Woodtown. Elle est très décousue cette page, on comprend rien. Est-ce que Gerda Fromer c'est une artiste ou pas C'est vrai ouais, que quand on traduit, on ne peut pas. Sculptrice en, tché en Tchécoslovaque apparemment, euh, qui a travaillé en Autriche et en Allemagne. Ok. Bon, alors du coup, je rajoute. Hein dans Chronologie future. Et donc, alors, les prix, elle a eu, en 1924 et 1925, le RDS Taylor Art Award, en 1925, médaille d'or californienne pour la sculpture, 1932, prix de l'exposition Aounash Tailtian. Donc, euh, là, elle a reçu un award en 1924 et 1925, mais est-ce que c'est une exposition. Il n'y a peut-être pas eu d'exposition, elle a peut-être juste reçu un prix. Oh, je pense qu'elle a eu qu'un prix. Hein. Parce qu'après, elle a d'autres prix, Mais tu vois. en général, quand tu as la médaille d'or, par exemple, pour Mais... la sculpture, c'est que tu as fait une expo. Oui, alors il faudrait qu'on se renseigne sur le RDS Taylor Art Award, comment ils il donnent les awards, tu vois. Mm -hmm. En tout cas, il y avait la note, là, euh, 6, je crois. Oui, la note le... 6, c'était l'illustration. Le... Conte persan, volume 1, illustré par Hilda Roberts. Illustré par Hilda Roberts, lisez des livres limités, 16 avril 2013. Pourquoi oh, t'as cliqué là Non, c'était pas ça Le 6. On va cliquer sur bon. Oh. Euh... Oui, mais là on est dans Google Book. On pas forcément la première. Alors déjà, il euh, y a l'affiche, fiche. Hein. Normalement on, on, normalement on a la, la, la, la deuxième page, hein. donc normalement ça devrait être bon. Ah bah non, bien sûr, bien sûr, la date, non, toujours pas. Est pas la date Non mais euh... dans ce truc là, oui, mais ça doit être dans les infos, attends. Il y a l'ISBN au pire, donc on pourrait regarder par là. Euh, sachant que l'ISBN change hein, aussi. Ouais mais il y a écrit 2013 tu vois. Comme ça c'est la dernière édition. Oui. Il faudrait qu'on trouve s'il si y a la première. Quelque part, 2012-2012, là pour l'instant. là long. on ne y a écrit, non un page... 2013 encore. Nul. Nul ouais, On va chercher de toute façon. peut-être en anglais, hein en train de penser. Oui, oui, oui, j'ai vu Raving Bell, hein, qu'elle qu est décédée avant 83, <rire> exprès pour <rire> pouvoir... J'avais compris, hein, t'inquiète pas. <rire> Copier euh, Ah oh non, peut-être pas Amazon Il hein. n'y euh, a pas un truc C'est pas pour presse l'éditeur hein, Qu'on avait vu euh, de, de Garda A. Ah. T'as vérifié, d'accord Tu vérifies maintenant les date de décès Pour être sûr euh... C'est étrange quand même, en vrai. Attends, regarde dans le, la description. là. Tu vas trop vite. Euh, là. Il y avait marqué 1880, c'est pour ça que euh, je, je suis en train Où tu vois y est, alors, C'est Il... lui qui a écrit 1880. Là. Là. Oh. Uh, a period of unparalleled excellence in book illustration from the 1880 to the 1930. Ouais, bah super. Ouais, uh, additional formation Non. ISBN, bon, on peut chercher par ISBN, sachant bah que pas l'encheur. Bah non, ça va être pareil. Non, faudrait marquer First Edition, en plus. Ouais, en plus, ouais. je vais mettre ça là. Euh, non, pas là. First Edition. si c'était une artiste en même temps que vous, et j'ai vu il parlait ça à d'autres WC. Ah, d'accord. Euh, non mais c'est je... fou qu'un livre n'y ait pas la date de... Non mais après je clique pas exprès, tu vois, par exemple sur Amazon j'ai pas envie de cliquer, euh, et euh, Walmart j'ai pas envie de cliquer non plus. donc euh, bon, Comment dire 2012-2012, euh, pour l'instant il n'y a pas la date. Non mais il n'y aura pas là-dedans, je pense. Non, c'est censé être écrit quelque part. Et euh, oui, bah bonne soirée oui, les mais Si tu de... mets les le SBN de 2012, tu trouveras jamais en fait. Non mmh, tu penses que c'est à cause bah, de, oui. de ce billet là. Mmh. Tu peux écrire ça euh, first edition. Allez. Ah, ah, Google. Bon on va cliquer sur Amazon hein, euh, au bout d'un moment. Ah. Non. Ou presque, si ils n'ont rien dit. Non, on a que dans. 1919, t'as 1919 où Tu l'as trouvé Amazon pour voir. Peut-être qu'il y a plus de détails. Non. Taille du fichier, mais ça, c'est la version numérique, donc on s'en fiche en fait. Euh, comment on pourrait faire mais ça, euh... entre, gui entre guillemets, peut-être que ça peut être plus précis. Mais, mais, mais First Edition aussi entre guillemets, parce que là, depuis tout à l'heure, on a le titre complet. AB Book. Oh Oh non Non c'est AB, Book, AB Book qui avait trouvé Attends, attends, attends. AB Book. Oui, il a disparu Ah mais illustré par Elda, bah, c'est exactement ce qu'on cherche. Oui c'est ça qu'on cherche. Oui euh, du coup euh, si c'est -ce, si pas celui qui est, qui est, euh, qui est illustré c'est compliqué. Là il y a les deux. Première édition. Ah, c'est ça qu'il a dit, c'est. Euh, oui mais c'est pas ce que j'ai trouvé. Ah bon Non, on a trouvé le même sur le même site alors attends. Euh... Moore. 850, attends. Oui, Un ça. particulier de Dating Back to... Oui, mais c'est pas la... ouais, Edith. La... Celui-là, c'est 1919 le premier. Oui, mais ça c'est même pas le même livre Bah, Six par Tales, mais ça c'est le volume 2. Déjà, il a... c'est pas le volume 1 pour... enfin... 21 février 1916, tu l'as trouvé où tu peux nous envoyer le lien ou... T'es en VIP Je sais pas si t'as la possibilité. Euh... 1850. Dating back to 1850. En performance extremely scary. Ok, je comprends. Euh... T'es sûr qu'en VIP ça marchait. Donc on lit... On... En fait on est revenu dessus parce qu'on lit pas bien. C'est tu vu ça 10, la taille le poids, il même pas qu'ils disait le poids Ah oui c'est pour les envois j'imagine application ah. 2016 Pas les yeux en face de trou Oui mais là alors là c'est quand, euh, là... quand même millions hein. d'écarts quand même 100 ans, 100 ans. 1000 <rire> ans d'écart entre les 000 yeux. 000, hein, 100 ça... ans. Ah oui, excuse-moi. <rire> moi, moi, je suis venu en maths. Euh... Oh là là, mon dieu. <rire> je crois qu'on va, avoir... va, va passer comme ça, je pense. Euh... Voilà, là, il y est aussi... Pourquoi il y a Margaret Thatcher là Il se passe quoi dans cette vie pourquoi il y a la tête de, de, de, de Elle a la ah même non, tête que Margaret Thatcher Roberts, ça, elle. elle a même, la même tête que Thatcher Je suis choqué euh... Là, il y a le volume 1, chez Walmart. Peut-être que chez Walmart, ils ont plus de détails, peut-être les... En fait, il faudrait aller chercher dans une, dans une bibliothèque, en vrai. Ouais, mais c'est fatiguant, là. C'est trop long. C'est trop long, c'est trop Bon, je vous mets en recherche dessus. Et on met pour l'instant en manque de ressources. Ça vous va Ah, avez-vous... Oulala, là là, le lien. Je rigole, je rigole. En fait, c'est vraiment ça, la date. Mais tu l'as inventé et... Oh, joli Ça, ça a l'air. 1919 sur le lien. Euh, ça ressemble. Alors, attends, faut qu'on vérifie avec la tranche. Ah, mais oui, mais c'est flouté euh... Ils ont mis des petites plantes derrière et tout. The Wine Follow. Ça n'a pas du tout l'air d'être le titre. C'est incroyable. Non mais ça c'est pour choisir ta couverture. Il y avait écrit... Ah c'est juste ça. Regarde, nananana. Euh... 1919. Et si tu vas en bas du coup, il y a écrit quoi Alors, Our Book. t'as la la la la la... A reprint in 2018 with the help of the original edition, public long back, 1919. This book is printed in black and white, swing finding man. Quality. Euh, enfin, ils ont refait une édition, quoi. Printed on demand. Ok, et en bas, en bas. Alors, je te propose autre chose, c'est que dans la recherche de départ, tu mets 1919, du coup. Pour voir si on recroise cette information avec d'autres choses. Je mets juste Tales 1919 avec Hilda Roberts, hein. ouais. d'accord Parce que j'en je, ai marre de faire une recherche avec les recherches avec le titre en Oh Teams uh, we have something. Ouais, c'est ça hein bah, c'est bon. Là on, on le retrouve dans plusieurs. Euh, Et il y a trucs. même la photo avec l'illustration. Bah, voilà. Grâce Merci à Raving Bell, Bell, Bell. Bravo, on en te donne euh, un point. <rire> D'avance. Pour euh, je sais pas quoi. Si on était très gentil, on dirait, bon, on repousse la, la, la chronologie de un an, mais la blague ne tiendrait plus, donc ça deviendrait moins marrant. Bah ouais, non. Il euh, euh, ne faut, hein. hein, euh. faut pas abuser non plus, ça c'est priceless. C'est comme la pub de Priceless là. Quel enfer C'est quoi la pub de Priceless Du Mastercard là. Euh... J'ai le droit de continuer à soutenir. Ah oui, bah projet. ça, bien sûr. Ah, bah, ça, ça euh, si tu as le droit de faire ce que tu veux si tu as envie de te barrer et dire un ai marre de, de, de, de vous, bande de salons. Euh, on peut on peut-être peut faire un truc, tu sais, symbolique comme euh, genre quand tu donnes de l'argent euh, pour, euh, pour faire un banc et genre il y a écrit ton nom sur le banc, tu vois. <rire> et, genre, et genre là, on nomme. C'est exactement euh, ce qui se passe. Hein. Et là, on nomme Raving Bell un truc, tu vois, de, de, la, de la chronologie, genre. Euh, un Riving Bell, tu vois, ce serait... Euh... Ouais, tu vois, une, une sorte de clochette. Euh, ou peut-être peut peut que, du coup, dans le, dans le lore du truc, un Riving Bell, ça peut devenir euh, quand, quand on se trompe de date et qu'on ne trouve plus... <rire> qu'on s'est trompé. <rire> Alors moi, c'est marrant parce que l'histoire du banc, ça me fait penser à exactement ce que la plupart des streamers, streamereuses font c'est euh, de, euh, de mettre le nom de la personne qui a donné la dernière. Moi, je trouve ça un peu toujours étrange de montrer H24. Euh, je peux comprendre, hein, parce que c'est aussi la, la, la fête de montrer les gens. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est un peu ça. J'ai donné un, un bout de mon stream. Euh... C'est quand on se rabat sur 1983 parce, <rire> parce qu'on ne trouve pas. Voilà. <rire> Donc en fait, tous les banques de sous ressources vont aller en 1983. En hommage à Riving Bell. Ah, ça, ça pourrait être marrant. Le fail du truc. Ouais, ça veut dire 1983 marrant. Qui, qui va <rire> devenir énorme. Ce sera... Euh, ouais. Bon, on regarde les heures, un peu de, du coup, de l'œuvre qu'on a trouvée. On a, a trop trouvée. cherché. Eh, franchement, on a fait, fait qu'une artiste. On a même, la, la, la, bah, du coup, une photo de l'œuvre. Voilà. C'est officiel. 1919. Tout, tout, tout, tout. Ça, c'est beau, hein. C'est beau, quand même. Merci, on et merci de, de cette co-recherche euh, co quand même. On pourrait, presque, on pourrait presque rajouter ça dans la page Wikipédia. <rire> Vous avez eu la flemme de chercher. <rire> en fait, on devrait même, je pense. On devrait. Je, en fait, il faudrait refaire... Il euh... faudrait qu'on réussisse à, à un moment, faire une pause, déjà. Tu veux dire, dans la vie De chronologie, peut-être. Ah oui euh... et, et revoir les, les, les, les, différents, euh, les différents épisodes... Et de taffer sur les web pages Wikipédia. Au secours. <rire> voilà. Un éditon euh, chronologie des femmes artistes. Ouais, alors là, c'est vraiment, t'es es loin. Je t'approche, hein, excuse-moi, mais. J'ai les... baissé le son la dernière fois là, pour que je puisse parler en fait proche et qu'il n'y ait pas trop de. D'accord. De... Toi, t'as la voix plus portante donc. Donc, euh... que je parle pas dans ma barbe j'ai pas de barbe. Bah moi non plus. T'as plus de barbe, mais tu en, tu en as eu. Plus que moi dans ta vie. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Bon, on m'a rarement dit, euh, j'ai pas entendu ce que t'as dit quand même. On m'a plutôt dit, euh, tu parles fort. Tu parles fort. Ça m'inquiète, hein. je suis désolé, je bouge un peu le micro. Euh, pas... En fait, si je regarde les sous-titres aussi, c'est parce que ça capte pas très bien en fait. Euh... Bis, qui ne supporte toujours pas que Nibbler soit trop loin. Oui mais ça c'est le leur le officiel de toute façon donc... Euh... Euh... C'est pas ce qu'il veut que je vous parle. faire de la SMR, tu veux dire On ce a fait du coup Ah, on a fini Une artiste tu as Oh, il y a ça. du français direct. Est-ce que t'as mis, euh, est-ce que t'as mis, ton... as tout fait là, c'est bon, t'as ton tweet, t'as mise à jour sur, ah oui mais elle c'est Mina... bon, bizarre, Attends, on l'a pas a déjà... trouvé, mais oui, on l'a trouvé la semaine dernière, elle. non on avait dit qu'on l'avait trouvé récemment et que en fait c'était la suivante, Il y avait pas un truc dans ce film <rire> non elle est, elle est pas dans le, moi enfin, ouais, j'ai l'impression qu'on l'a mis, on l'a la semaine dernière, mais ok, non hein. non, non elle est pas dedans. La semaine dernière, on, on l'a retrouvée. Euh, et en fait, j'avais dit, ouais, non, mais elle est déjà dans le truc, tu te rappelles Ah, peut-être. Ouais, parce que ça. du coup, quand tu mets les trucs, est-ce que ça se trouve, quand tu les enregistres, ça les met par ordre alphabétique Tu sais, ça les range. <rire> ça les... En fait, on ne met jamais dans le truc, c'est toujours <rire> C'est toujours les mêmes. <rire> ah là là. Bon. Eh bien, donc, euh, deuxième bis, troisième, parce que c'est pas la troisième, deuxième artiste pour ce soir. Euh, du coup, euh, Wilhelm, Wilhelmina Gédès, euh, donc elle est née le 25 mai 1887 à Leitrim, et elle est morte le 10 août 1955 à Londres. C'est une artiste irlandaise euh, qui fait du vitrail, et c'est une figure importante du mouvement irlandais des Arts and Crafts, et du renouveau britannique du vitrail dans le 20, du XXe siècle. Parmi les réalisations importantes, citons les vitraux de Saint-Barthélemy à Ottawa, l'église Saint-Pierre de Lampeter au Pays de Galles et euh, le vitrail en commémoration du roi Albert à la cathédrale Saint-Martin à Ypres en Belgique. Euh... Attends que tu montes. Alors, euh, sa biographie, donc sa jeunesse. Vilhelmina Margaret Geddes, est née le 25 mai 1887 dans la ferme de ses grands-parents maternels à Leitrim. Fille de William Geddes et de son épouse Eliza Jane, Jane Safford, elle est la fille aînée de quatre enfants. Sa famille, principalement composée d'agriculteurs, est originaire d'Écosse et émigre en Irlande. Son père, un méthodiste, émigre en Amérique et travaille comme ouvrier pour l'American Railway Union. Revenu en Irlande, il est alors ingénieur de chantier, puis entrepreneur en bâtiment. La vie professionnelle de GEDES entraînera à Dublin puis à Londres, l'entraînera, pardon, à Dublin puis à Londres, mais elle affirmera plus tard qu'elle a toujours été une femme de Belfast. Ses études, GEDES commence à dessiner des sujets de la vie et de la nature dès l'âge de 4 ans. Bah, elle apprend d'abord à dessiner auprès de sa maîtresse d'école à Ayrshire, <rire> c'est insupportable, ces noms. Je suis désolée, mais euh, Ayrshire, euh, en disant Shire, euh, c'est horrible. Elle fait ses études avec ses trois jeunes sœurs au collège méthodiste de Belfast. Elle est incitée à poursuivre ses études par Rosamond Prager, qu'on a vu la semaine dernière, oui. euh, une sculptrice du comté de Down. Elle étudie à la Belfast School of Art de l'Université d'Ulster. D'Ulster. C'est là qu'elle améliore son style et accède à un niveau professionnel. J'attends que tu montes aussi pour la carrière. Sa carrière. Au cours de ses études, Jedes soumet à la quatrième exposition de la Art and Craft Society of Islands, une illustration aux couleurs éclatantes qu'elle a exécutée pour le livre Sandrine. Sandrine. <rire> Quoi, ça <rire> Comment on dit en anglais, Cendrillon? Bah, cendrillon. Sandrillon. Cendrillon? Okay. Cendrillon. Cendrillon bah, dressing. C'est du mot français, cendrillon, tu Ouais, mais en anglais, cendrillon. <rire> cendrillon dressing the ugly sister. <rire> Cinderella en plus. Voilà, ben bah, <rire> oui, mais là il y a écrit Cendrillon. Est... <rire> Et tu sais qu'elle s'est traduite hein, la phrase. Hein <rire> là, le, le, le truc est en français, hein. Non, bah Dressing euh, the Ugly Sister, c'est pas en vrai. Bah bon, peut-être qu'elle a écrit en cendrillon, et puis voilà. Ah, non, non, non, non. Euh, donc elle a participé à la quatrième exposition de la Art and Craft Society of Ireland, mais on n'a pas la date. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a une note, peut-être, on verra. C'est à ce moment-là que Sarah Purser, mais on connaît Sarah Purser, une peintre bien établie à la recherche d'étudiants prêts à s'initier à l'art du vitrail, la découvre. Sarah Purser l'invite à la rejoindre à Dublin sous la direction de l'artiste de vitraux William Orpen. Sarah Purser sera son mentor tout au long de sa vie. En 1910, Gédès rejoint Purser au célèbre atelier de vitrail Anne Turgloan à la Metropolitan School of Art de Dublin. Elle y découvre sa passion pour l'artisanat du vitrail et crée ses œuvres les plus importantes. Dans ses premières années à Anne Turgloan, L'originalité de Gédès est évidente. Elle reçoit d'importantes commandes de l'église Sainte Anne de Dawson Street et de l'église presbytérienne de Raskar. En... <rire> Je, <me fatigue. rire> Je me fatigue. En 1925, elle travaille à Londres à l'atelier de vitrail de Fulham à Londres, comme elle l'a longtemps rêvé. Le travail est considéré comme pionnier et rejette l'approche victorienne tardive. Elle représente les hommes rasés de près. La musculature et la tension de ses portraits correspondent à la conception radicale de ses compositions. Ses travaux, à petite échelle, à Wallasey, dans le Lancashire, et Walsend, dans le Northumberland, où les fenêtres de mémorial de guerre dans les églises de campagne ne cèdent en rien aux projets ambitieux, comme à la cathédrale d'Ypres. Ypres. Ypres, Malgré les difficultés de la vie à Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, la pauvreté et ses soucis de santé, Gédès concevra 17 chefs-d'œuvre à grande échelle, dont 16 qu'elle a achevés. œuvre principale. C'est un beau Vitraille du Monument aux Morts, Église Saint-Barthélemy, Canada, 1919. Au pire, on a 1919. Commandé par le Prince Arthur, duc de Connaughts en 1916, et dévoilé par S.A.R. le prince de Galles. Euh, il s'agit d'une pièce commémorative représentant c'est pas, pas sa royauté euh, ou je sais pas quoi Foncer, A. R. Oui, sa ère, hein. commémorative représentant des images d'hommes et de femmes en deuil. L'artiste utilise des couleurs primitives, les plus marquantes étant le jaune et le noir. Pour un critique, les couleurs utilisées donne à la fenêtre de la puissance et du drame, tandis qu'un dessin fort et expressif fait ressortir le sens de l'action et l'expression du visage. Irish Life présente le vitrail comme l'un des triomphes artistiques de ce siècle, et l'a publié en couverture de Noël en 1919. Cette œuvre est accomplie à Anturclone, la verrie de sa rappeur à Dublin. Deuxième œuvre, Vitrail Saint-Gabriel, All Saints Church, Black Rock, comté, comté de Dublin, 1925. Commandée par le chanoine Henry Dobbs, aumônier des forces armées, cette pièce avec deux autres vitraux, Saint-Michel et Saint-Raphaël, est un don des paroissiens pour commémorer les victimes de la Première Guerre mondiale de la euh, Congrégation. Gabriel se tient dur et solide, affichant un visage de guerrier. Il porte un manteau bleu et blanc qui l'enroule autour de lui. Dans ses mains, il tient une branche qui lui a été donnée au paradis et un miroir gravé d'un X qui signifie « Christ » en grec. Gédès représente euh, l'ange avec un halo rouge. En 1996, Saint Gabriel et Saint Raphaël sont réunis sur le mur sud de l'église. Troisième œuvre. Vitrail de Lampeter, Église Saint-Pierre, Lampeter, Pied 1943. Commandé en 1937 par euh, Sir George Arthur Harford, au mémorial de son, à son père, Sir Charles, John Charles Alford, il s'agit de la dernière œuvre monumentale de Gédès. Elle mesure 6 mètres de haut sur plus de 3 mètres de large. La santé déclinante de Gédès et, les interruptions de, la, et de les interruptions de la guerre retardent son achèvement jusqu'en 1943 et son installation jusqu'en 1946. Elle peint les personnages sur verre avec une clarté incroyable et une riche utilisation de la couleur. Les trois personnages dominants représentés dans cette pièce sont le Christ, Saint-Pierre et Saint-André. Ces personnages sont décrits comme étant occupés par des pensées au-delà des soucis mortels. Selon Gédès elle-même, le sujet est la prophétie d'Esaïe et l'appel de Pierre et André. Le Christ est la figure centrale et se dresse plus grand que Saint-Pierre et Saint-André. Le Christ tient entre ses mains une église byzantine en pierre rose, et or sur un rocher, symbolisme faisant référence à un verset biblique dans Matthieu, euh, verset 16-16-19. Euh, Je ne sais pas comment on lit. On lit. Euh, ensuite, on dit qu'elle meurt le 10 août 1955 à Londres, d'une embolie pulmonaire. Euh, elle est enterrée dans le cimetière de Carnmoney, dans le comté d'Ardentrim, avec sa mère et sa sœur. Et donc là, on a la série de ces vitraux avec le premier en 1912 pour l'église sainte nith comté de faire quatre Et vous en avez plein avec des noms à dormir debout, là, j'ai pas envie de dire. Donc le premier en 1912, je pense que c'est pas mal comme date de première monstration. Oui. On peut regarder de euh, toute façon après. Euh, mais Je pense que dans, le, dans ce que tu as lu, en tout cas, il y avait. Bah après, il y a... avait son truc à l'école. Euh, je sais plus où c'était. Euh... 1910, au célèbre atelier de 1, elle découvre sa passion. Non, le truc avant, je crois, non Bah non mais si elle découvre en 1910, ça paraît logique que deux ans après elle montre. Parce bah, que en, en plus Sarah hein. et elle avait déjà des j'imagine. Pourquoi t'as dit sniff Parce que euh, l'IA le, le, d'Ali, c'est une IA en fait qui construit à partir du texte. Une... Bonjour Titi, oui. Euh, qui parle de, du texte pour pouvoir construire une image. Et, euh, et j'ai montré ça hier, du coup, à, à des personnes plus, plus jeunes que moi. Et, euh, pour pouvoir leur montrer, sauf que les serveurs, ils sont bouchés, donc c'était un peu chiant. Mais euh, voilà, le... Euh, je, je suis tombé amou... <rire> amoureux du truc. Je suis tombé euh, dessus euh, avec Naruto qui joue euh, au football et, euh, et des images de... Euh... John Wick sur Nintendo 64, j'ai trouvé ça génial. Euh, parce que si tu tapes juste ça, en fait, il construit une image. Donc, euh, mmh. comme en 64, par exemple. Donc ça marche très bien avec tous les, vieilles, euh, tous les vieux jeux, donc euh, du coup, euh, n'hésitez pas si euh, vous voulez. Et par exemple, tu tapes euh, Tortue Ninja dans le Sahara et ça te fait une image. Oui, par exemple, il si y a quelqu'un qui a mis... Euh, je crois que c'était... Euh, Baladure ou je sais pas quoi... Qui fait du... Non, c'était Jospin qui fait du basket. Euh, parce qu'on euh, qu n'a jamais eu trouvé des images de Justin qui fait du basket donc, euh, voilà. Appare Apparemment c'est connu qu'il a fait du basket quand il était jeune euh... Il voilà. okay. y a sans doute quelqu'un qui vous a déjà dit Mais c'est normal la catégorie Floppy Knight Ah oui c'est peut-être que j'ai pas changé Ah bah voilà Ah j'ai peut-être pas changé Ah lol Ah mais c'est pour ça que tu, tu parlais à Les Elizards tout à l'heure euh, Dans c'était pas Les Elizards je sais plus qui disait pourquoi c'est quoi euh, machin Flopinette c'est un jeu que je joue des oui, que je joue dimanche et que j'oublie. Bonjour, allez à la Bibli, Bonjour. Ah bonjour Comment ça Danica ligula est abstentionniste J'espère que ton live était bien allez à, la, à la Bibli. Euh, je suis passé la dernière fois mais c'était il y a un moment maintenant, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Salut Estelle. Bonjour tout le monde. Attendez, euh, on se redresse parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut se présenter. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors bienvenue. bienvenue sur merci pour les follow Chronologie des femmes artistes. Sur la chaîne de 13 bis tous les jeudis soirs, à 21h et on finit quand on est fatigué à 22h. Et quand il y a plein de gens et qu'on parle plein, plein de temps et, et qu'on est trop content, euh, des fois on finit à minuit euh, 20. Des ouais, fois. des fois, mais quand on est, <rire> quand on, quand on est perdu. Voilà. Euh, voilà. Donc nous on était en train de remplir la chronologie des femmes artistes comme c'est écrit partout et qu'on a changé la catégorie art au jeu, il y a 3 secondes, lol. Mais euh, voilà, je, je... allez voir, aller à la Bibli hein, parce qu'il euh, y, y a des bons streams euh, de... en général. Euh, la dernière fois je ne sais plus c est, c est sur quoi j'étais tombé, mais en tout cas j'espère que c'était bien ton stream du coup. Euh, voilà Abonnez-vous à, à la Bibli et regardez de temps en temps si nous on est là dans le coin. <rire> c'est mieux, je pense. Donc, je, juste euh, rapidement pour euh, celles qui viennent d'arriver. Euh, en fait, le but de ce, de ce live du jeudi soir, c'est de vous faire découvrir des parcours de femmes artistes euh, qui ont des pratiques euh, de l'art visuel, donc de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la gravure, des vitraux, Enfin, il y a plein de choses. Euh, et on navigue, en fait, dans leur page Wikipédia pour trouver, un petit peu, bah, lire leur parcours, voir ce qu'elles ont fait. Euh, et trouver la date de première monstration et pas menstruation euh, qui euh, nous permet de les placer dans la frise. Donc en gros, là par exemple sur l'artiste qu'on vient de voir euh, qui a fait euh, qui a été très connu pour euh, ses vitraux, on a gardé la date de 1912 qui est le premier vitrail qu'elle a fait pour une église et pour nous en fait depuis le départ on, on considère que euh, les œuvres qui sont placées dans des espaces alors c'est une église c'est pas vraiment l'espace public en tant que tel mais c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, et donc beaucoup d'opportunités de croiser l'œuvre. Donc on considère que ça, c'est une date de première monstration, euh, comme pour l'artiste qu'on a vu juste avant, euh, qui a fait une illustration dans un livre. Mmh. Euh, et pareil, on considère que c'est la première monstration, puisqu'il euh, puisqu y a une large diffusion, plus que si on fait euh, une petite expo euh, dans sa ville euh, ou euh, chez soi, quoi. Oui. Et euh, bon là le robot il est, il est pas fonctionnel un hein, 12 bis n'est pas dans le coin, euh, mais euh, j'essaye de vous, de vous faire de vous rattraper les biais euh, d'ici peu, euh, le temps que je rajoute en 1912 euh, notre artiste William Voilà. Et bien sûr on, on montre aussi ah, non, je crois que, euh, on vous montre aussi les œuvres après. Est-ce qu'on cherche la page Après, on regarde les œuvres, on en parle, on fait des commentaires. Est-ce que c'est, est-ce qu'on aime Est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on a peur des représentations des enfants dans les peintures Bien sûr. Euh, est-ce qu'on a peur <rire> Voilà. J'avoue de... que c'est un peu une privée de joke. Oui, Il y, euh... y, y a, plein de lore au fur et à mesure. Ça fait quand même, c'est la deuxième année, donc on, on a plein de petites, de petites jokes et de choses qui nous font peur et de choses qu'on cherche toujours dans les œuvres. Et euh, bah, dans les œuvres des femmes artistes, il y a souvent, je sais pas si c'est le cas dans les œuvres des, des hommes artistes, parce que j'ai jamais fait attention qu'il bah, qu y avait des enfants et des bébés, tu vois. Non, je crois pas, c'est rare. Parce que franchement, on a vu au moins, dans, dans Chronologie des femmes artistes, au moins genre, je sais pas, une trentaine d'œuvres avec des enfants qui faisaient ouais. très peur. Et des bébés, des fois, mais, mais euh, voilà, t'as peur, tu regardes ta peur, vraiment. On a fait des oui. cauchemars. Hein, Alors, euh... la, la, la, le, par exemple, le, tout simplement l'épisode de la semaine dernière où il y avait genre trois enfants qui étaient oh, ensemble, ensemble en plus. C'était l'enfer. Voilà. <rire> C'était un peu, euh... peu l'enfer. Voilà, Mais il y a euh... aussi beaucoup de petits chats euh, avec oui. des têtes plus ou moins bizarres. Euh, voilà. Il y a plein de, de choses qu'on aime retrouver bien sûr dans les peintures et qui se viennent des jokes de jokes de cette, de merci cette chaîne. Merci pour tous les follow, ça pleut, merci, merci, merci à vous, beaucoup. Hein. Euh, je, vous, je vous envoie euh, les billets euh, si vous voulez avoir des infos. Euh, dans, le, dans, le, dans les biais, il y a une vidéo qui euh, s'occupe de nos biais à nous en tant que personnes euh, où on discute avec, justement, un art -tube sur la chaîne Cybertopia. Donc, si vous voulez aller voir et suivre des personnes aussi, allez voir Cybertopia. Euh, C'est Twitch TV euh, Cybertopia. Alors, en ce moment, ce n'est pas, euh, pas le, le plus actif, mais euh, en tout cas, euh, voilà. Euh, Allez-y. Euh, je l'écris comme ça, Cybertopia. Euh, de toute façon, il y a le hâte au pire. Euh, vu qu'il n'y a pas de robot, là, c'est compliqué. Euh, merci du coup à uh, Vita... bon, je, vais, je, vais, je vais dire uh, merci à Emma Rose, les derniers que je vois. Vitaki et est et, et Titi oui qui, qui, qui, qui nous appuie sur le truc. Et <rire> un, autre chose, euh, je vous invite à aller voir les vampires végétariens de Remedios hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc euh, vous <rire> cherchez vampires végétariens, vous mettez Remedios, c'est comme remède, mais IOS à la fin. Euh, IOS. Et vous allez tomber. Euh, voilà, dessus. Art contemporain, on a fait une vidéo là-dessus. Euh, oui, je, con je connais Art contemporain, mais sur, sur quoi exactement Sur les femmes artistes, j'imagine euh, Voilà, si vous aimez les, les vampires VG, c'est qu la, qualité, la qualité de l'art et de ce côté-là. <rire> donc, juste, juste pour vous dire aussi, euh, si vous êtes de passage ou quoi, donc, euh, en plus des lives, on, toutes les... en fait, il y a une espèce de grosse archive. Euh, textuelle oui. de toutes les artistes qu'on a vues euh, au travers le, les, les deux saisons, puisque souvent la question qui revient c'est « Est-ce que vous avez fait l'artiste Inania ?» Donc par exemple, s'il y a une artiste qui vous plaît, euh, dont vous voulez voir comment on en a parlé, qu'est-ce qu'on a dit, etc., vous pouvez aller sur le Framapad et avec un CTRL-F taper le nom de l'artiste et voir euh, à quel épisode on en a parlé, euh, et regarder donc la vidéo YouTube associée et puis euh, aller sur le ah bah on est tombé d'accord avec euh, Art Contemporain sur euh, pour rien sur les euh, sur les bébés moches dans les tableaux ah bah voilà genre, alors, comme quoi ça, tu bien, vois, ça. genre euh, <rire> connexion de cervicale c'est un vrai truc quoi euh, quatrième vertèbre connectée donc euh... Euh, donc voilà vous pouvez aller regarder euh, euh, je sais pas une artiste qui vous plaît ou se dire il y a des artistes qui sont très connus euh, souvent on, on en a parlé dans à peu près les premiers épisodes, sauf certaines qu'on a évité de ramener sur le devant de la scène et on a attendu de tomber sur elles par hasard. Oui. Euh, mais, euh, mais voilà, le premier épisode c'est comme ça qu'on l'a construit en se disant ok euh, coucou on commence, euh, cite-moi euh, euh, des noms d'artistes femmes qui viennent à l'esprit comme ça spontanément. On a commencé, on en avait quatre. Euh, pour le premier épisode et puis voilà, c'est comme ça qu'on a construit un peu euh, tout notre euh, nos artistes sachant qu'on en a encore alors là on en a fait deux on en a trouvé une ça veut dire on était à 89, 87, 88 il doit rester dans nos onglets euh, chronologie future 2 88 artistes en stock Donc, sachant <rire> qu'on en fait 4 par épisode <rire> et sachant qu'à chaque fois parce que la, la, la, en fait là la... C'est 4 par épisode, ouais. donc vous pouvez calculer à peu près dans combien de temps on a fini, c'est-à-dire jamais Jamais, euh, sachant qu'on en retrouve le, à chaque fois. Donc... L'idée c'est qu'en plus, euh, nous on se permet de prendre des vacances, c'est-à-dire qu'on se dit, euh, bah, à partir de la fin des, des, des, des, des, du scolaire, entre guillemets on se dit, bah, là on arrête de faire des streams sur chronologie, et on recommence au moment de la période scolaire, ce qui veut dire que pendant cette période-là, il y a le Discord qui est ouvert pour si jamais vous vous tombez sur des œuvres qu'on qu n'a jamais encore traitées ouais. et qu'on puisse les récupérer pour les traiter. Et c'est chose qu'on a commencé à faire avec la saison, du coup, début de saison 2. Ah oui, c'est ça, oui. on a fait ça. Oui. On a fait 20 épisodes dessus, <rire> donc voilà. Euh, on n'a pas du tout commencé sur, sur le truc. Et n'hésitez pas euh, d'ailleurs à, à balancer les noms aussi dans le, directement dans le chat parce qu'on peut les récupérer. Je vous rappelle que les replays, euh, après, se retrouvent sur YouTube, donc on fait, on fait un, une sorte de conglomérat avec le Frama, pour faire en sorte que euh, toute recherche peut être recherchée si vous avez besoin de vous. Donc, ah, euh, voilà. Alors, Raving Bell, euh, le, en fait, le Frama, il s'efface au bout de 364 jours, 4 jours là, si tu ne fais pas de modification dessus. Donc, sachant que comme on le modifie chaque semaine, euh, il ne s'effacera jamais. Alors oui, allez <rire> à, à la blibouille. Le problème, c'est euh, que la poésie, il faudrait la lire. Euh, le, la vidéo, faudrait la regarder. Euh, et en fait, c'est ça. Le, le pro, plus gros problème du, de Twitch, c'est qu'il faudrait prendre un temps plus long que les deux heures qu'on a. Euh, parce que nous, on se dit, on, on fait ça en deux heures, euh, c'est vrai qu'on pourrait faire des chronologies qui sont beaucoup plus longues et spécifiées sur euh, des œuvres particulières. On a fait tout un... D'ailleurs, je vais vous montrer Alors, comme je, ça. Je, je, je place, euh, si, euh... <rire> si... vous avez envie, je... vais juste. Je... Si vous voulez qu'un jour, euh, je fasse un un, un hors-série, chronologie, euh, en lisant de la poésie euh, et que vous voulez m'envoyer des poèmes et que je m'entraîne à les lire et je les lis en live, je veux bien faire. J'adore euh, faire sais de que la lecture. Euh... <rire> je suis ouverte à cette je, proposition. Je, je, je, je soupçonne <rire> la, la question d'aller à la bibliothèque aussi justement pour que, euh, <rire> que ce soit lu là-bas, euh, du côté de chez Aléa, hein. <rire> Ouais, je vois, je, vois, je vois normal, ça quitte mon domaine du coup, je sais pas trop, mais je penserai à vous direct si je croise quelque chose. Voilà, tu vois, j'étais sûr que tu étais, étais intéressé, <rire> ça ne m'étonne pas. Mais ouais, ouais, du coup, euh, ça serait pas mal en fait. Là, je vous montre les, les noms que nous on a trouvés en dehors des choses. Euh, les performances, les compagnies, on les a pas toutes mises, on Je ouais, sais pas pourquoi on a choisi certaines et pas d'autres. Bah, en fait, c'est quand on se rappelle, en général. Ah bah, si à moins Ouais, avec de... plaisir, hein, parce que c'est un domaine que je connais très très mal. Euh, que j'ai toujours voulu explorer, mais c'est un peu comme euh, quand on se dit « Tiens, j'ai envie de commencer à aller au théâtre et qu'on ne sait pas quoi aller voir, parce qu'il euh, y a tellement de choses qui existent, on ne sait pas faire le tri, on n'a pas de recul critique, ou on ne sait pas ce qui va nous plaire, et donc du coup, c'est un peu... » Enfin, moi, j'ai eu des... des petits échecs, quoi, avec la poésie, on va dire, hein. « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai <rire> acheté ça ?»« Mais c'est l'enfer, je ne peux pas lire ça <rire> !» Donc, euh, voilà. Ouais. Euh... Donc, avec plaisir euh... est-ce qu'on Est qu vous montrerait pas les vitraux parce qu'on était sur des vitraux ouais, de Wilhelmina Willem... bah, on, on peut euh... montrer les les oeuvres les, euh, les enfin, donc euh, Wilhelmina euh, je vous renvoie sa page comme ça au moins vous avez tout, je sais plus si je vous l'ai déjà fait mais euh, au moins c'est fait euh, si vous voulez relire euh, derrière nous et nous dire en fait, vous avez loupé la date euh, c'est le moment <rire> c'est le moment et donc du coup on va regarder les vitraux Sachant qu'on a déjà vu beaucoup de vitraux puisque euh, oui, Sarah Purser, bon, type, qui est la, la... comment ils ont dit la... Mentoris, je sais pas comment on dit. Mais... Mais mentor, oui, ils ont dit mentor. La mentor de Villain Mina euh, a créé une école de vitraux euh, à Londres, qui s'appelle Anne, Thur, euh, machin, là, que j'ai lu tout à l'heure. Ah non, pas, cette... pas, pas le Lofi. Attends, attends, attends, il y a le Lofi qui est en train de se lancer, j'ai pas envie. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Et donc, euh, on a déjà vu pas mal de, de vitraux, mais... Euh... Tout... Je trouve... Moi, je trouve ça toujours intéressant de regarder, parce que tel... j'ai tellement un cliché sur le fait que tous les vitraux sont pareils, que du coup, de, revoir... de voir des détails, c'est pas mal. Alors, je vous envoie euh, ça peut-être le... en ref sur le Discord aussi. Tu euh, feras attention ce que tu as pris Amazon avec. Ouais, oh, non, t'inquiète. Euh, je vous laisse regarder pour l'instant, pendant que je mets dans la euh, bibliothèque. Ça, c'est les trucs à rechercher en général, les trucs que je balance à l'arrache pendant chronologie. C'est des trucs aussi à, à checker si on a envie d'approfondir des choses. Alors, bon, bah ça, on... c'est un Christ en croix, Ouais, ouais Après, le trucs c'est que là, c'est pas en grand. j'aimerais bien voir des trucs en grand à la fin. En fait, des... il y a des détails ou des. Euh... Des spotlights. Ouais. Mais attendez, bah oui, je sais pas. Tu bloquais à regarder dans le vide alors. Non, je regardais le chat. Eh non, mais là, tu vois les, le problème des vitraux, c'est ça, c'est bah Il avoir... y a des détails de ouf quand même. Oui, mais on va jamais les avoir en entier. Non. Alors, parce qu'en en entier, on a ce, ce genre de choses-là. Oui, Donc là, on mais voit euh... des scènes euh, bon, religieuses, euh, celles qu'on voit assez souvent. Mais elle fait des visages très détaillés par rapport à d'autres choses que moi j'ai vues où c'était un peu plus voilà. grossier quoi. Et c'est dans les détails qu'on voit les vitraux, et euh, vous remarquerez, si vous traînez du côté de, de ces coins-là, euh, où il fait froid et euh, humide, euh, qu'on a du mal à pouvoir euh, voir les détails des vitraux. Tu dis parce <rire> que, par exemple, c'est haut Oui, par exemple. <rire> et que ça filtre la lumière, et du coup, la lumière, elle te prend dans la tête, oh, comme ouais, ça. C'est vrai que c'est un peu dur. Hmm ce que j'aime bien, c'est le côté un peu hyper gravure, tu vois, ça fait un peu hyper gravure. Hein. Bah, c'est hein. euh, enfin, c'est la même technique, hein, je pense. C'est pour... le non, pareil, je pense. Ouais. Là, les, les ponts, les coupes et, et compagnie, après il doit y avoir des trucs pour maintenir, euh, euh, parce que tu vois, par exemple, le verre, il y a des trucs qui doivent casser plus facilement parce qu'il a été traité comme ça ou ce genre de truc-là. C'est vrai euh... que je ne sais pas quand il... quel processus il... Charity. Ok, les couleurs sont belles, hein. Elle faisait partie des quakers Non, elle était longue donnée. Mais... Ouais, moi, j'ai impressionné par les détails des, du visage. Après, euh, peut-être on a aussi beaucoup de représentations des vitraux euh, de, euh, de moyen-âgeux, là, où ils ont... Alors, pour chercher dans le Framas, le plus simple, c'est soit le CTRL-F. C'est vrai que c'est pas très très facile avec le nombre d'épisodes de, de, de, qu'on a fait. Ça devient compliqué, en fait, au fur et à mesure mais euh... on fait toutes les époques, tous les pays, exactement. On essaye. Bah en fait, comme on clique de page en page sur les artistes qui sont, qui sont cités, en fait, on, est, on a fait des, des sauts, euh, je sais pas, d'une artiste, on va dire, euh, qui a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris euh, en, 1884, en 1940, parce que sinon, en euh, 1930. Euh, on tombe sur, par exemple, sa collègue d'atelier qui elle était irlandaise, donc ça nous amène sur l'Irlande, et, etc, etc, et donc on est parti, il euh, y a des moments on est allé en Australie, euh... il oui. y a des endroits quand même où on a très peu visité, parce qu'il n'y a, de... a pas beaucoup de ressources, ou pas beaucoup de femmes qu'on a découvertes encore, qui sont... Euh... De, de cette ville ou de ce pays donc, euh, voilà. Voilà. Et, et par exemple pour dire très simplement les débuts de chrono on a commencé avec euh, cinq artistes hyper connus donc forcément ça ouvre déjà 5 pays euh, à tout casser et par exemple, Frida Kahlo nous a amené euh, Tina Modotti. Tina Modotti nous a amené les, les artistes italiennes. Euh, et, et après, beaucoup les... le Mexique aussi. Et beaucoup, et du coup, beaucoup de Mexique euh, mm. parce que c'était le coin euh, de Frida Kahlo et Tina Modotti. Et ensuite, ça a ouvert les, la photographie. Et euh, alors que Frida Kahlo n'a jamais fait de photo, enfin, n'a jamais fait. On n'a pas de photographie à proprement parler de, de Frida Kahlo autre que celles si. qui ont, sont prises par Tina Modotti. Donc du coup, euh, voilà. Mm. Euh, et euh, et donc du coup l'idée ouais c'est ça, ça multiplie en plus les médiums ainsi que les déplacements quoi. mais on a beaucoup été en Irlande on a passé beaucoup de temps en Irlande, il y a des épisodes entiers où on fait que des artistes irlandaises euh, à un moment on était beaucoup en, euh, en Europe de l'Est aussi oui euh, assez longtemps et et voilà, fin, après, il euh, y a quelques moments où on est vraiment allé. Euh, je sais pas, par exemple, on n'a jamais vu d'artiste indienne. Euh... Mais on est, alors attention, parce qu'on ah ouais, est, est avant ça. 1982. Donc ça veut dire qu'il y a des artistes, pour trouver une artiste indienne qui faisait de la peinture en 1740, par exemple. Qu'il faut avoir des bonnes sources, quoi. C'est peut-être pas bah sur Wikipédia qu'on qu va trouver, mais... disons qu'on a, a failli y arriver parce qu'on a commencé à, à tourner autour de l'Australie, Nouvelle-Zélande, ouais, euh, des personnes qui, sont, euh, qui ont fait partie de, de, de l'immigration, justement euh, aussi euh, euh, sud-asiatique. Donc en fait, ça aurait pu, on aurait pu arriver là. Sauf que pareil, il y a beaucoup d'artistes par exemple du côté de, de l'Asie en général, mais si ouais. tu prends l'Asie dans sa globalité, euh, qu'on n'a pas encore euh, trouvé. Et du coup le truc c'est euh, là on est... c'est pour ça qu'on précise que c'est eurocentré parce que déjà on a commencé avec nos connaissances et ensuite on, pour l'instant on tourne énormément sur les connaissances de l'art moderne tel que l'occidental euh, lambda pourrait-je le dire et du coup euh, on se retrouve avec beaucoup de choses qui se retrouvent autour de 1900 sauf qu'il y a beaucoup de choses après qui sont en dehors de... et qui sont déjà en dehors de 1900 et déjà en dehors... De... Ouais. Tu bah surtout te, que qu après ce qu'il y avait, que, qu y avait donc, euh, avant aussi euh, dans les siècles d'avant c'était on a vu, on a trouvé par exemple beaucoup de peintres de femmes peintres ou portraitistes et tout ça qui étaient euh, dans les cours euro européennes euh, et donc de fait euh, c'est hyper réduit quoi on a des euh, Marie georgette euh, de la cour enfin euh, bah, non genre, mais ouais. voilà c'est des noms accouchés dehors là euh, qui faisaient toutes des portraits euh. Mais bon bref, donc il euh, y, y a tout un pan euh, qui n'a pas, pas du tout été ouvert, mais qui n'est peut-être pas du tout sourcé aussi. C'est ça le, le problème. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on a beaucoup en fait d'artistes au XXe siècle, puisqu'il euh, y a de plus en plus accès euh, à des ressources ou à des, je sais pas, des thèses, des mémoires, euh, euh, des bouquins sur euh, tel artiste euh, du XXe siècle, ce qui permet de, de continuer à faire vivre des archives, etc. Euh, et donc plus on remonte, et moins il y a d'archives et moins il y a de manières de trouver des infos, et donc forcément, euh, bah, quand on est euh, jeune chercheur ou jeune, jeune, cherche... ah jeune chercheuse, comme ça on tue quelqu'un de l'académie française, euh, <rire> et ben, euh, ben, on... ben c'est plus compliqué, donc il on... n'y a pas d'infos, donc on va pas se dire tiens je vais faire mon mémoire sur euh, les femmes portraitistes en Inde euh, au XVIIIe siècle, par exemple. On pourrait, mais il faudrait, il faudrait aller faire des recherches de ouf. Donc voilà, pas bah de rien, hein, petit concan quand on peut aider. <rire> je le fais aussi à l'écrit, comme ça, euh, c'est comme sûr. Comme ça, comme ça, sûr. Ouais, comme ça on la... en tue encore plus. La, la Def Parce qu'on l'écrit, comme gérer. ça, il y, y, a a, y a une trace en plus, quelque part, on a écrit comme ça. Bon, moi j'aime beaucoup cette photo, euh, je trouve euh, ça a dit ouais. beaucoup de choses sur la qualité et la difficulté d'un vitrail. Euh, euh, voilà. Bon, du coup, on continue, si ça vous dit. Euh, hop. Donc là, on est qu'à la troisième, hein, c'est ça Oui. Et là, on arrive encore du côté de Dublin. Donc, euh... donc voilà, et t'as pas de version pas française. Chose, donc. donc on va aller chercher la version française. Même euh, dans la version anglaise, il y a l'air d'avoir euh, genre rien. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut. hein. Non, t'es allé sur un site, là. Bah, j'ai traduit une page... Ah, ouais. Non, t'as juste copié le nom. Ah oui. Mais oui. Mais oui. Alors, c'est parti pour la troisième artiste qui s'appelle Brigitte, et pas Birgitte, Brigitte Marlin. Pardon. Euh, donc Brigitte Marlin est née le 16 janvier 1936. Ça, attends, attends, je regarde l'heure. C'est l'heure, en effet. J'aime bien, il euh, y a des gens qui s'appellent Birgitte, j'aime bien, moi. Euh, donc, euh, Brigitte... Marlin, née le 16 janvier 1936 à Washington, DC, est une artiste américaine basée dans le euh, Hertfordshire au Royaume-Uni. Elle étudie à Dublin, Montréal, New York, Paris et Vienne, où, sous la direction de l'artiste autrichien Ernst Furcht, Furcht, Furcht, Fuchs, Attends, je un peu, que de elle apprend la technique de la détrempe à l'huile et à l'œuf. 'appelle s'appelle Mich-Technique. Mich Est-ce que tu peux cliquer sur... Ah ouais, ah, mais tu pourras pas oui. cliquer sur Mich-Technique. des Détrempe de l'huile à l'huile et à l'oeuf. la version anglaise, attends, je vais te dire. Euh, Mich-Technique, tu as dit... Avec température de la Mich-Technique, ok. mixette Technique, c'est la mix Technique euh, in, in English. Euh, c'est un terme euh, qui réunit plusieurs euh, méthodes de couches de peinture incluant l'usage de différentes substances. Ouais. Voilà. Et il précise pas quelle substance, mais par contre il dessous, parle de e tempera. Donc, je... Donc ça peut être une méthode de peinture avec des œufs. Euh, Donc le tempura, c'est un truc frais. C'est le fait de. C'est le. Ca le. c'est la jaune. Oui oui oui. oui. Watercolor binder. Attends, tu veux que je cherche la version traduite peut-être. Euh, oui, c'est permanent, ça sèche vite. C'est un médium qui consiste à, euh, à, à, à garder la. Ah, ben c'est pour les colorants, euh, pour les piments colorés, qu'on mélange avec de l'eau. C'est ça Ouais, ça fait une pâte en et fait. Et après, oh, ouais. ça fait une sorte de petite pâte, ouais, comme tu mmh. dis, qui. Euh, euh, comme euh, un, un, un. Des œufs brouillés Parce que egg, egg yolk, je crois que c'est brouillé, je suis pas sûr. Voilà. Okay. Donc c'est une... Euh... Oh, ça fait, ça donc fait... c'est... Qui utilise une combinaison avec de, une base d'huile... De résine. De résine. Euh, pour euh, un rendu qui est lumineux et euh, réaliste. Et les et the egg Yolk, donc, euh, ça apporte une émulsion entre l'eau et euh... l'huile. Ah. Hein en fait, c'était souvent utilisé, ce qui est précisé après, par des vieux maîtres, donc les vieux maîtres euh, imaginés à l'ancienne. Hein. Euh, C'est, Je pense que de mémoire. Jaune d'œuf, elle dit. Euh, voilà. De mémoire, mmh. euh, je, je crois que c'était pour tous les trucs un peu sains, pour les, les auréoles. Parce qu'il y avait un truc comme ça avec les. les ça veut dire qu'on peut faire. On, par exemple, tu as chez toi de l'huile d'olive, de l'eau et un jaune d'œuf, tu peux faire de la peinture. Il faut des pigments. Oui, mais si tu rajoutes je, des pigments. Mais ça augmente en fait la, la, la, la, la, la pétillance de la couleur. Je vais bizarre. trop essayer. <rire> je vais chercher demain sur internet enfin, « egg tempura » et je vais faire ça. Et je vous montrerai la semaine Alors, prochaine. C'est pas « tempura de... hein, », c'est « tempère. Ouais, je sais, c'est « al fresco euh, » en italien, je sais bien. Ok, donc elle faisait ça. Euh, donc elle apprend la technique, donc euh, « miche technique » des peintres flamands et italiens de la Renaissance comme euh, Jan van Eyck et euh, Giovanni Bellini. En 1961, elle fonde le groupe Inscape, qui deviendra par la suite la Society, of Art of Imagination, la Society for Art of Imagination. Les, peintres de, euh, les peintures de Marlin présentent généralement des sujets visionnaires et psychiques, souvent euh, avec des thèmes scripturaires, liés sont... au script, de, ah. de religieux ah en bah. général. Des thèmes scripturaires apparentés à l'école de réalisme fantastique de Vienne. L'une de ses peintures les plus connues, le bâton, illustré à droite, a remporté le concours Vision du futur en 1974, et a été très admiré par euh, G. pallard lui a ensuite commandé euh, de reproduire les deux peintures « perdues » du surréalisme belge, Paul Delvaux, Le viol et Le miroir. Donc c'est les deux œuvres perdues de l'artiste surréaliste Paul Delvaux. Son portrait de Ballard a été acquis par la National Portraits Gallery de Londres en 1989, euh, et elle a également peint des portraits du Dalai Lama et de la reine Elisabeth, la reine mère. <rire> Alors... Marlin est la fille de l'artiste et auteur pour enfants Hilda Van Stockum. Euh... Bah du coup, euh, Hilda von Stokoum, je pense c'est une artiste aussi, alors. Ah c'est où... en ah bas, oui, Non mais tout en bas, c'est trop bas. Hein. Oui, désolé. Bah, bah, du coup, je voulais ouvrir direct. Hein. Écoute. Vas -y, vas -y. Euh, elle s'est mariée en 1957, a eu trois fils, euh, et a divorcé en 1980. Ses expériences sont documentées dans ses livres From East to West, Awakening to a Spiritual Research and A Meaning for Danny. Elle a écrit des livres. En 2012. Elle a eu des prix, donc. 74, en, en 84 et en 88. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on a trouvé la date de première monstration? Euh... Je crois qu'on peut dire que 74. 74, ça peut être pas mal. Euh, je vous montre vite fait, parce que Hilda Van Stockholm c'est une écrivaine et une artiste. Donc c'est sa mère, la mère sa... de l'artiste la qu'on vient de voir. Là. Du coup, je la rajoute dans notre euh, longue liste de chronologies futures. Euh, voilà, voilà. Et, euh, bah ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Après, euh, elle, est pas... elle est toujours vivante, du coup, si j'ai bien compris. Donc euh, c'est possible qu'elle ait un site. Ouais, y allais tu, de, tout à l'heure. Donc on va aller du côté du site officiel pour voir s'il n'y a pas des œuvres en plus. Euh, Peut-être on va éviter... Enfin, de des... des premières monstrations, tu veux dire Oui, oui, bah, plus de détails, quoi. J'ai dit quoi Des œuvres en plus. Des œuvres en plus. Ouais. Oh Ah ouais, j'imaginais pas que c'était ça, son travail. <rire> chose, ça explique le côté jaune, c'est ça, je voulais dire par... Les auréoles aussi, c'est... Please Hunter. Ouh là là, c'est un site à l'ancienne. Ah, euh... le portrait de la reine mère Ouais, c'est toujours particulier hein, de la voir. Euh, visionary Painting, portrait, artiste, artiste. Journée into Darkness, self-portrait, euh, d'accord. L'interview télé, Price Include, Recent Exhibition, voilà, c'est ça. 96, ça commence. Oui, mais bon. Euh, mais on, nous, on a besoin de plus. Euh, voilà. vous envoie le site hein, si vous voulez avoir accès à ce site. Il est trop bizarre son site. Hein. Il n'est pas HTTPS il est pas à jour, friendly. Hein. Il n'est pas <rire> HTTPS friendly. Hein, faut, euh, devenir, Là, il faut hein. prendre un graphiste et mettre à jour votre site. Hein. Ouais, non, peut-être pas un graphiste, mais au moins quelqu'un qui, qui fait du HTTPS. Euh, au moins qui paye le SSL. Quoi. Euh... Parce qu'il le faut bien... Oh. Bon du coup, en tout cas, on peut regarder les, les galeries. oh mm -hmm. euh... là là, des mandala painting. Ouh là là... air fire Un style. Donc là, c'est l'huile et la, tem la tempéra, il a marqué. Mich, Mich technique, du coup. Mm. Il y a le tarot, on va regarder le tarot après, et on va regarder aussi euh, les mandalas. Mais ça, ça fait très carte de tarot, en fait, je me demandais depuis tout à quoi ça ressemblait. C'est mais... carte magique aussi. Ah oui. Non mais en fait, en soi, il faut, euh, faut se dire que euh, les personnes qui font les cartes magiques et les cartes de tarot sont, sont des artistes... Euh, à... On en avait vu aussi, je crois, déjà, des, des, des artistes qui avaient fait des cartes de tarot. Mmh. Bah, euh... J'aime bien moi le Meditation, meditation on obstiness. C'est quoi celui-là Celui-là, ouais. En cas transparent. Attendez. Ne touchez pas à votre téléviseur. Ah non, mais il y a quelqu'un qui meurt par terre, mince. Ne touchez <rire> pas à votre téléviseur, nous contrôlons les horizontaux et les verticaux. Mais ça, ça fait très euh, afro, enfin, afro futuriste. Mais en fait dans le style c'est pour ça qu'il est marqué vision future à jeune 4 mmh. ok ok bah, en fait moi ce que je trouve ça marrant, c'est que je, je trouve à titre très personnel que c'est à la limite du mauvais goût quand même <rire> pour certains genre ça mmh. par exemple moi je trouve toujours que ça a un peu étrange mais y est quand même euh... Il ah, y a ménades, de la technique, après voilà, c'est réaliste, euh, c'est un peu réaliste sur réaliste, c'est pas mal, mais euh, en termes de. Ah, de... Ça, ça marche mieux en plus petit, c'est marrant ça. Oui. Nous, là en grand, là vous, vous euh, du côté du retour, euh, ça marche un peu mieux. Hein. Giga kitsch, ouais, un peu. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est un côté. Euh... Bah, 1980 style, quoi. 1970 même. Et euh, en fait, c'est des trucs qui traversent pas trop le temps. Ouais. Ça, ça fait vraiment couverture de... Euh... Ça fait... Moi, je trouve que ça fait truc que tu mets sur un t-shirt un peu. Ouah, wow, t'es dur, hein, parce qu'il y a des trucs sur les t-shirts, c'est violent. Euh... Non, mais après, il peut y avoir des trucs intéressants. Mais par exemple, euh... ça, ça me fait penser à, une, à, un, à un truc des années 70. Euh... Comment il s'appelle Un grand musicien des années 70. Euh qui avait fait sa, son vinyle avec, je sais plus, mais ça ressemble aussi à ça, des vinyles des années 70 aussi, en soi. Tu Non, pas Pink Floyd. Bon, et on va regarder du côté des mandalas de la religion. Il n'y a que ça, apparemment. Peut-être une série en, en travaux. Le tarot. Euh, bah, il y a bah, les... les cartes ouais, de tarot. C'est ouais. les cartes de tarot autour, ok. Euh... Et du coup l'astrologie. Okay. Private life communication. Ok ok. Non, moi je suis euh, Capricorne c'est où là Là. Hein Identity. Identité. Pas feu moi. Moi ouais, je crois. Où les Capricornes Scorpion Balance non, Lion Cancer. Ah c'est dans l'autre sens. C'est. Euh... Yeah. Yeah c'est taureau, c'est là, Capricorne Ah ouais je suis feu, ah bon Non c'est terre Ah oui c'est terre, oui Bon bah apparemment je suis Identity Ok Bon, voilà euh... Donc on ouais, met quoi 72 alors Bah c'est ce qu'on avait dans la page je crois 74 là Mais on avait trouvé 72 où déjà ah non, non, 74, de... ouais, 74. Non, mais il y avait dans son truc, oui, c'est 74. Peut-être qu'elle des... précise dans son truc, mais... Elle sort des Beaux-Arcans. À Montréal. Ouais. Ouais. ouais. Pas très explicite. 2017, et là, 96. Non, mais 74, c'est oh, 74, ouais. Okidoki. Okidoki. Est-ce que du côté euh, anglais il y avait plus de choses euh, Peut-être euh, Non, bah non, parce que c'est une traduction mmh. logique, je dirais, euh, de n'avoir rien à voir. Je vous laisse euh, avec ça. 1964, c'est où, où le, la chronologie là Il y a tellement de trucs <rire> là. Ah, là, donc, 74, on commence à, à s'approcher, on est, on est revenu. Oh, il oh, n'y a pas 1974 On est revenu à, à la fin de la frise, et ça, c'est rare. Oh, c'est très, très rare d'arriver dans ces, dans ces eaux-là. Donc, euh, voilà. Comme ça. De Marina Parmovic. <rire> Ou deux 1975. <rire> non, non, non, non, parce que j'ai déjà fait les euh, J'ai mis le monde là. On oh, chaud, vraiment. Ok. Donc on en fait une dernière ou Allez, faisons une dernière pour le fun. Pour le fun de la, de, de, de la journée, de la soirée. C'est ça. Ok, alors du coup, il faut qu'on aille chercher dans nos onglets. Oh bah, tenez, pour tous ceux et celles qui viennent d'arriver, euh, on va se dire que je vous montre euh, de, à, à quel point on, en, on est perdu. Comme ça, au moins, c'est fait. J'ai ouvert les paramètres. Non, pas, pas ça, OBS. D'ailleurs, j'ai mis 34 en haut, mais pourquoi c'est 34 C'est pas 35 Pourquoi oh, le truc, il, il s'est pas mis à jour, le titre On est 35 là Mmh, depuis le début. Mais je l'ai mis en plus à jour. Go. Merci. Merci, petit cancan, de me motiver. Alors, du coup, je vous montre. Hop. Euh, favoris Gestionnaire et favoris. Euh, chronologie Future 2. On en est là. On n'a pas bougé. 89. Oui, parce que j'ai pas enlevé non plus Hilda Robertson. Hein. Peut-être que c'est pour ça. 88. 87. 86. <rire> c'est fou. Quelle avancée euh, n'empêche. Ok, et là on est du que... de quel côté du coup euh, Irlande encore. Eh, tu peux juste vérifier qu'on l'a pas faite, parce que quand c'est les Irlandaises, j'ai toujours un peu peur. Hein. Ouais, je sais. Merci pour les soins. Alors je l'ai pas entendu parce que le robot ne fonctionne pas actuellement. Euh, merci pour le soin. Moi j'ai vu euh... la commande là. je sais plus c'est quoi le son. Je sais même plus. Je l'entends tellement, tellement tous les jours, euh, voilà, je ne m'en rappelle plus. Eh bien, je crois que nous n'avons pas fait. Très bien. Euh, donc ça fonctionne. Et je vais mettre la date 1974 sur... Brigitte. Euh, Brigitte. Brigitte. Brigitte. Nanoride. Nanoride. G, repère Twitch Nanoride. Hop. On est bon je crois qu'on est bon, tu peux y aller. Il faut juste me traduire la page et... Après ah oui, c'est vrai, excuse-moi. -ce euh, hop. Hop. Comme ça, ça fait. Je prends ça. Hop, j'enlève ça. Quelle vitesse d'exécution. Ça prend 600 ans. Watch. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois regarder je vais regarder. Qu'est-ce que tu envoies des liens euh, est YouTube vrai, maintenant, Riving mais... Bell Est-ce Est que c'est la... Est -ce est mieux que la chanson de, de... de... de Tut Tut Ah oh, oui, Omori avec la musique. <rire> Qu'est-ce que c'est I'm shocked I'm shocked Qu'est-ce que c'était C'est quoi ce, ce truc En plus, moi j'avais ça en plus comme, euh, comme image. <rire> <rire> MSN, quel enfer Donc oui, c'était la musique de Omori, merci. Et pourquoi il y a un bon, chant peur qui... passe qui... voilà. La dépression hein, de Omori a, a, a fait beaucoup de mal à plein de gens, j'ai l'impression. D'accord. Bon. Donc je commence euh, la page de Nano Nanoreid. Donc, euh, qui est né le 1er mars 1900 et qui est morte le 17 novembre 1981. Euh, c'était donc une peintre irlandaise spécialisée dans le paysage, la peinture de personnages et les portraits. Euh, cette citation, euh, c'est l'une des meilleures peintres irlandaises du siècle, son utilisation riche mais subtilement expressionniste du pigment rend son travail aussi pertinent aujourd'hui que lorsqu'elle a commencé à peindre. Euh, spoiler, il y a beaucoup de fois où on nous a dit que c'était les meilleures peintres irlandaises du siècle. Hein. Moi, je, moi, moi, ce qui me fait rire avec ce genre de citation, c'est tu t'as envie d'écrire euh, ah bon, pas forcément spécifiquement avec Nanorid hein, mais genre euh, as envie d'écrire <rire> non non non c'est citation par Nanorid <rire> ah. ça fait un peu ça tu vois genre c est, c est, en fait ça fait un peu critique qui s'autoconcratule aussi euh, de d'avoir euh, trouvé des gens euh, un peu ça aussi ouais. alors on n'a pas cherché à Anne Margaret Reed si on avait euh, mes Ah, je vais chercher tout de suite vous... Euh, je vais chercher Reed direct. Oui, voilà, ça. par exemple. ne jamais, hein, on, est, on est très je suis devenue très méfiante. Oui bon, tu viens de le mettre. D'accord. Euh, donc elle est née Anne Margaret Reed le 1er mars 1900 à Drogheda dans le comté de Moute. Elle était l'aînée de quatre enfants de Thomas Reid, publicien et Dan Reid. Les publicains ça veut ouais, dire qu'il est, est paré. Non. Les publicains. Les publicains, vrai. Okay. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, la maison familiale se trouvait au-dessus de leur pub à Drogheda. La famille possédant également un certain nombre de propriétés dans la ville et à Dublin. Reid a fréquenté l'école du couvent de Sienne, où son talent pour la peinture s'est développé. À la sortie de l'école, elle s'est d'abord inscrite pour suivre une formation d'infirmière à l'hôpital universitaire Mater Misericordiae mais est parti au bout de deux mois. Ses parents ont été persuadés par leur curé, le docteur Segrave. Non mais c'est pas possible. Je pense que c'était Segrave. Si si mais... mais même docteur et grave, qui veut dire quand même tombe, tombe c'est un peu bizarre. Le docteur Segrave, c'est génial. Segrave. C'est génial. <rire> donc ah, il les a per euh, <rire> persuadés d'autoriser euh, Nanoread à fréquenter le Metropolitan School of Art de Dublin. Pendant son séjour elle est devenue une connaissance de Harry Clark. Nanoread a euh, enseigné dans son ancienne école et dans une école de garçons à Drogheda en 1923. Elle a exposé pour la première fois à la Royal Liberian Academy RHA, en 1925. Allez on note on note, on note. On note. Avec trois illustrations de poèmes. Reed a exposé périodiquement avec la RHA jusqu'en 1968, mais n'est jamais devenue membre universitaire. En 1927, comme d'habitude avec d'autres peintres irlandais de l'époque, Reed se rend à Paris. Là-bas, elle fréquente l'Académie de la Grande Chaumière, Huggaine, on en a parlé tout à l'heure, pendant quelques mois, mais l'expérience ne semble pas avoir eu d'influence sur son style de peinture. Elle se rend ensuite à Londres pour fréquenter la Chelsea Polytechnique, de 1929 à 1930, ce qu'elle n'appréciera pas, et reste ensuite en Irlande. Sa carrière artistique. Après son retour en Irlande, Nanorid a commencé à exposer des peintures de paysages à la RHA. Comme d'autres peintres de l'époque, comme Paul Henry, elle a voyagé dans l'ouest de l'Irlande pour s'inspirer de la peinture, avec ses premiers travaux montrant les paysages, les habitants et les pêcheurs de la région. En 1934, elle organise une exposition personnelle à la Society of Dublin Painters, St. Stephen's Green. Sa deuxième exposition personnelle a lieu en 1936 à la Daniel Egan Gallery de Dublin. L'exposition comprenait 53 aquarelles et 23 peintures à l'huile. A la demande du maire de Drogheda, la collection a été réaccrochée dans la ville. Euh, les sœurs de Nanored euh, avaient repris le peuple familial auquel elle était une visiteuse régulière alors qu'elle vivait principalement à Dublin. À Dublin, elle partage une maison avec son amie Patricia Hutchins. Uch Est-ce euh, que Patricia Hutchins est une artiste non, Il faudrait que tu regardes dans la version. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, Nano a déménagé à Fitzwilliam Square, partageant avec d'autres, dont euh, Percy Hutchinson. Percy Jackson. Pierce. Pierce. Pierce Brosnan. <rire> Je connais qu'un seul, Pierce. C'est une femme euh, euh, c'est une femme illustratrice, donc oui, artiste euh, et broadcasteuse, donc elle doit être euh, aussi sur Twitch. Elle est morte en 2017. Ouais, elle était peut-être sur Twitch. Poète, animateur et, coup, et traducteur. Pier Pierce Hutchinson est un poète, animateur et traducteur en anglais. Ok. Donc... Euh... Voilà, pire. Pardon. Pardon. En 1950, euh, Nano Red et Nora McGuinness sont sélectionnés pour représenter l'Irlande à la Biennale d'art de Venise. Nora McGuinness... On l'a déjà rencontré. Tu crois Oui. Je te montre plus euh, okay. vite. oui. Fait, oui. Hein. Alors, on l'a déjà vu. Tu te rappelles de sa tête Non. C'est une bonne mémoire hein, de tête en vrai. Euh... Je vérifie, mais c'est sûr. Patricia Alchine, je l'ai trouvé. Euh, je continue, pardon. Euh, donc, elles sont sélectionnées euh, pour représenter l'Irlande à la Biennale d'Art de Venise. C'était la première fois que des artistes irlandaises euh, participaient à cette exposition internationale, qui est depuis lors soutenue par le gouvernement irlandais par le biais de divers départements et agences responsables des affaires étrangères, des arts et de la culture. Euh, la Ch Chichester Street Gallery du Conseil des Arts d'Irlande du Nord à Belfast a accueilli une collection de 40 œuvres solo à l'été 1964. Elle avait déjà exposé à Belfast en tant qu'invitée de l'Hustler Society of Women Artists et avec l'Irish Exhibition of Living Arts. Drugeda, la ville natale de Nano Reid, euh, ne l'a pas honoré en nommant une rue, un pont ou une galerie en sa mémoire. Ah bah c'est sympa. Donc dans les collections là il y a la liste des endroits où on peut où il y a son travail. Donc c'est surtout à Dublin. Il y a le musée de Santa Barbara en Californie. On a souvent vu euh, le musée de Santa Barbara pour les artistes irlandaises. Ouais. Hein. Et après il y a devis. Pourquoi devis? Ah c'est hein. c'est les report. citations. Ouais ou je sais Référence ok. Oh. T'imagines, t'as de vie sur internet, sur Wikipédia. Ouais. <rire> mais j'aime bien moi la dernière phrase. Elle n'a pas été honorée ni d'un nom de rue, Il n'a pas dit lui, il dit rien en fait. Donc on avait trouvé 1925 avec trois illustrations. Bonjour le chat. Viens, viens euh, de dire bonjour. Elle a explosé mmh. pour la première fois. à la.. Ah, euh, mais non, me fais la tête. Tu, fais, tu dors Exposé pour la première fois et du coup en 1925, c'est bon. On l'a. Alors il y a un. Y a, y a, y a... Le vous nous a envoyé le clip, j'imagine que c'est le clip de Docteur, c'est grave. Oh, oui, avec la musique. I'm shocked. <rire> Qu'est-ce qu'on Ah shocked. oui, c'est le I'm shocked avec le, le soin. C'est ai l'air de Ninouche. Non, elle est partie. Elle sent balaic. Ah oui, mais ça c'est un, un vrai chat, je crois. Donc, 1925. Parti, hein. On est pas loin, on est pas loin. 1925, mon ami Ouais. pour ta tête, quand tu découvres, j'étais tellement... Mais je fais toujours des têtes un <rire> peu euh, extrêmes. Je suis, je suis un très mauvais acteur. Euh... Ah, bah il y a Nora, visage... Nora McGuinness, là. Oui, je t'avais dit qu'on l'avait vu. Euh, le... Je suis un très mauvais acteur parce que mon visage est trop lisible, déjà, de base. Donc euh, c'est compliqué. faudrait que je m'entraîne. J'ai appris qu'il fallait aussi que je respire avec le ventre pour devenir un meilleur chanteur. Ah, cette personne est fatigante. Cette personne est très fatigante. Bien, ça doit être dur. Non, mais la personne à côté de moi ne sait pas respirer normalement et ne sait pas faire des, des exercices euh, tranquilles en fait. C est, c est un, Vous voyez, quand on est au collège et qu'on essaye de faire, faire des exercices d'étirement de... à des enfants. Bah voilà, bah il fait, il fait pareil. Pas concentré. Euh... Allez viens, allez viens dire bonjour au chat. Tu dis bonjour au chat, non Bon. Ah la miaou. Ouais. ouais, ça marche. Ouais. Ouh. Bon, ça fait deux heures, nous avons fini. Je pense qu'on est bien. Bon, j'espère que c'était cool pour vous. Hein. On va regarder les œuvres et après on y va. Peut-être qu'on va checker, c'est parce que 13 Trezvist n'aime pas les tutoriels, il veut faire directement, c'est un peu, c un peu Mais ça. Mais c'est pas tutoriel, c'est moi qui lui montrais. C'est pas un tutoriel, il veut faire directement et il fait pas bien. Non, tu dérespires, c'est genre... <rire> <rire> faire des exercices, donc euh, voilà, moi je suis désolé. Hein. Ça te fait rire en plus. Bah oui, ça me fait plaisir. rire, bien <rire> sûr ça me fait rire. Bien ah, sûr y que y ça me fait y ça me faisait rire sur le moment, ça me fait toujours rire. Mmh. Euh, du coup, on va regarder Nanoread, les oeuvres. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'espace, là, mais euh, dans la traduction, c'est s'est perdu. Tellement bien éliminé. <rire> ah, bah, ouais. ah, écoute, j'ai un talon. Franchement, on ne regarde pas le replay de Floppy Knight. Hein. Je crois que j'ai sauté le tutoriel, mais d'une façon, d'une facilité. <rire> Et là, je... Mmh. Alors, le chat, c'est le micro, ça il euh, faudrait que je le refasse je pense qu'on va le refaire de toute façon parce que l'épisode 1 était un peu trop rapide je trouve pour bien comprendre tous les petits détails euh, du coup les œuvres. j'ai pas fini de toute façon le dimanche dernier mais Floppy night ça a l'air d'être un, un jeu où tu peux rester bien longtemps dessus hein. yes. je, ne, je ne cite pas du tout ce que c'est ça nous uh, The Bridge On dit que c'était la plus grande artiste irlandaise, c'est ça Je sais plus, mais il y avait une super citation, vu. Bon, bah des natures mortes, hein. On dirait des sucettes. Highland mmh. Gallery. Donc ça c'est Highland Gallery, c'est une des galeries qui l'expose. T'as mmh. vu, j'étais sûr que ça allait te plaire. Artiste in... Artist dans, la... dans la country. <rire> J'adore mes traductions <rire> Mes traductions sont géniales euh, Nature morte. Yeah. Euh, C'est quoi ça Monsieur qui répare un radiateur. On dirait. Ou la mort qui est en train d'ouvrir euh, quelque chose. Tearing the shade. Donc, ça, je même. sais pas dire. Ça me laisse de, petit... de marbre. Est-ce que ce serait pantois le terme Non, de marbre. Comme du marbre. D'accord. <rire> Et droit, ça. C'est pas <rire> très sympa non plus, parce que quand tu te cognes dedans, ça fait mal. Un peu, Ouais, un peu dur. Euh, j'ai fait tomber la fleur, ça s'appelle. <rire> drooping the flower. Non, c'est pas drooping, c'est pas... De se... Droopy, c'est... C'est la fleur qui tombe dire. un peu. Salut Eva Samai Ah, coucou J'espère que ça va bien depuis ton stream de tout à l'heure. Alors, j'ai pas tenu jusqu'à S-Club7. J'avoue que euh, Crépusco euh, m'a fait du mal. J'en ai eu marre à un moment. Mais du coup, oui, allez voir les Mavasama qui a commencé la lecture de. Euh, enfin, qui a fait une lecture très rapide euh, de. Euh, enfin, pas très rapide, je ne sais pas si on peut dire très rapide parce que ça a duré un moment. Mais euh, qui a fait la lecture de euh, Crépuscule de Juan Branco. Il a lu, pas euh, par Juan Branco, <rire> donc c'est pas si. Euh, et donc il y a euh, S Club 7, euh, bien sûr, le début, pour bien comprendre ce qu'était cette... Euh... Parce que c'était quand même une, euh, un, un gros mouvement, il y avait beaucoup de monde qui était derrière S 7, je sais pas pourquoi, mais apparemment c'était un gros mouvement. Et eh bien le pire c'est que euh, moi rien qu'à l'évocation des titres des chansons que je les avais dans la tête, et ça, ça marque bien évidemment un traumatisme euh, de cette époque, hein. la Non mais... Euh, je, je comprends. En plus, le pire, c'est que tu vois, tu vois, dois faire tellement de disclaimer avec Ron Branco, tu vois, genre, tu précises des trucs... Il ouais, faut mettre du contexte dans le contexte dans le contexte. Ouais, quoi, faut, en fait, il faut tout le temps expliciter ce que tu lis, euh, parce qu'il dit des trucs bizarres de temps en temps, il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qui sont moins intéressants, euh, il, y a des, il y a des phases... Bah, T'as as sorti qu'il avait euh, ôté... Euh, un, un, un gars, même si c'est un gars du, du, euh, du gouvernement, enfin c'est euh, fatigant en fait. Hein. Euh... Courage en tout cas pour la suite si tu continues à lire, parce que je sais que c'était un chapitre et je sais pas si t'as fini le chapitre du coup. Mais euh, je, suis, je suis de tout cœur avec toi. Bon. Ancien cave. Ouais, moi, ça m'ambiance me, ça me, ça, ça, pas, pas du tout non plus. Euh, je suis pas dans l'ambiance là de ses de œuvres. Euh, mais moi, euh... je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai presque préféré l'artiste d'avant. C'est pour C'est plus intéressant, tu vois. Ouais, mais ça, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Je pense que ça va être tout à la même époque. Voilà, moi, je suis ce poisson-là actuellement face à ses œuvres. <rire> Mort <rire> Non, pas forcément, très bien cuisiné, j'ai l'impression. <rire> On dirait un sandwich de poisson, wesh. C'est un poisson, un, un poisson et des... Un kebab, un mais kebab le pain, de c'est des poissons, en fait. Ouais, c'était un one-shot, ok. Bon. Ok ok. Et, euh... et alors, les femmes artistes ont pas fait leur boîte de sardines ou euh, sur une table de... C'est quoi le cliché des trucs cubistes, là, tu sais C'est pas la boîte d'allumettes ou euh, la boîte de sardines ouverte sur une table de bar ou un truc comme ça Oui, il y avait un truc comme ça, ouais, mais je, je sais plus. Il y a un détail très spécifique, ouais, donc on retrouve souvent. Mais on n'a pas vu dans les artistes Genre la technique, la marinière que tu retrouves de temps en temps. Ouais, non, mais je crois qu'il y a un truc dans les natures mortes sur table, comme ça, où les, les hommes cubistes ont fait toujours le même bail, genre... Euh... Je sais plus c'était quoi... Merci, oh. merci Eva eh de trouver des, des commentaires qu'on n'a pas réussi à trouver aujourd'hui. Euh, ah merci, pas, oui, pas à oui. cette bah, c'est vrai qu'on n'a pas été très constructif dans le dans, dans notre avis. C'est vrai qu'elle travaille plus euh, la matière euh, que la matière que la couleur ou la forme. Euh, c'est très bien dit, je trouve. Merci. <rire> euh, Donc... Je pense qu'on va t'inviter en sous-texte pour dire des trucs plus concrets que nous, quoi. Parce que là. Euh... Bah en fait, on a commencé parce que... Euh, salut, euh, Roux. On a commencé tout simplement parce qu'il y, y avait des chronologies euh, sans femmes. En fait, on, a, on, a, on s'est dit, un jour... C'est marrant parce que dans notre apprentissage de l'histoire de l'art, il euh, y a quand même très peu de femmes. Ou alors, quand c'est des femmes, c'est des femmes qui ont été... Euh, euh, un peu euh, glorifiée comme icône, euh, genre Frida Kahlo, euh, aujourd'hui on la retrouve sur des t-shirts et des trucs comme ça. Euh, mais en fait, on connaît très peu de femmes et quand on connaît leur nom, c'est pas euh, spécialement euh, avec l'image d'un tableau qui nous revient, de trucs très précis. Euh, euh, et que voilà, et en fait, on, on dit souvent... Euh, euh, « Tiens, cet artiste euh, a ah, le style 2 euh, et le style 2 on, on cite souvent un homme derrière, donc on avait envie de creuser et de vous confronter aussi euh, bah, nos propres connaissances au départ, en, en se disant euh, « ben voilà, c'est qui euh, les artistes femmes dont tu te souviens, euh, là, comme ça, d'un seul coup euh, ?» Et donc c'est ça qui a construit le premier épisode, et c'est comme ça qu'on a, on a continué, en se disant qu'on euh, avait envie, au fur et à mesure des épisodes, de se construire aussi un un Imaginaire artistique euh, composé d'œuvres de, de, de femmes euh, et de, voilà, de pouvoir se souvenir comme les vampires végétariens, par exemple. Ouais, bon, bah, voilà, moi, euh... Pour moi, c'est l'œuvre de l'année, hein, les vampires végétariens de Remedios. Voilà, mais du coup, euh... c'est un peu ça. Et puis, euh, après, c'est aussi l'idée de faire découvrir euh, à nos viewers heureuses euh, un, bah, des, des, des accroches avec des œuvres que qu'ils ou elles vont bien, vont bien aimer, euh, euh, il y avait ça, et puis aussi le fait que, évidemment, c'est toujours un peu pareil, plus on parle euh, d'artistes femmes, et plus on, on s'attache à, du coup, des noms, euh, des bouquins, euh, voir les expos, il y a plein de choses, en fait, ça a fait un nouveau filtre, et c'était aussi ça, après, euh, on le fait de manière très... Euh, naïve, euh, voilà, on n'essaye pas d'être euh, très scientifique ou très euh, historien euh, sur les choses, parce que nous-mêmes on a perdu énormément, euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, on, moi j'ai jamais été très euh, pointue en histoire de l'art, parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait euh, énormément en fait dans, dans mes études au final, par rapport à d'autres choses, mais, euh, mais euh, moi je, je sais parler euh, plus de l'art contemporain, que, euh, que de l'histoire de l'art. Mais bon, voilà. Je rattrape un peu. Il y a des trucs que je peux rattraper. Et oui, oui. Bah après, rattraper. on parle de technique, on parle d'autre chose, quoi. Mais c'est vrai que... On n'est pas là pour avoir un avis critique non plus sur euh, Ah non, mais alors artistes, ça, je pense que je même pas commencé. Le niveau de critique, c'est « ouah, j'adore » ou « non, j'aime pas ». quoi. Enfin, voilà, on est... est sur ce niveau d'analyse. On n'essaie même pas de faire un effort de critique et d'écrire des, des citations comme on a vu tout mais à Mais après, hein. des fois, on se lance des défis. Par exemple, un jour, on a dit, un jour, j'ai demandé à, à 13 bis euh, mais comment ça s'appelle du coup ?» quand Parce qu'il y a diptyque et après, il y a quoi et triptyque et après il y a quoi après... <rire> voilà genre il y a ça après on cherche c'est quoi un retable voilà c'est genre ça et bah, puis après on cherche t'as répondu c'est bien euh, t'as ouais, enchaîné ouais. c'est cool donc c'est un peu ça après on revient sur les techniques là aujourd'hui on a appris par exemple qu'on pouvait faire euh, du euh, de la peinture euh, comme le al fresco avec euh, de l'huile et euh, du jaune d'œuf et de l'eau par exemple et des pigments et donc, en euh... fait si euh, euh... Si t'as fait un peu plus d'histoire de l'art, tu sais que c'est des vieux trucs, donc euh, des, vieilles, des vieilles techniques. Mais ça, c'est des trucs où, c'est euh, des détails, on, en vrai, on s'en fiche un peu. Là, l'idée, c'est de découvrir. Comme dit Eva Samaï, c'est de la foule découverte et on voit ce qui se passe, quoi. Si on aime bien, on aime bien. Euh, si on tombe sur les vanguines pires végétarien, on regarde ça pendant 500 heures. Je regarde ça pendant 500 heures. <rire> je, vais faire, je, vais faire clip, <rire> je vais faire un clip. Je vais faire une vidéo d'une heure comme dit sur tous les trucs de Twitch, de, de YouTube, d'une heure avec les vampires végétariens, et on regardera un petit détail. Et je vous ferai euh, le Quel documentaire affaire. Palette. Si vous connaissez le, le, la voix de Palette, je vous ferai ça si vous le voulez. Euh, bien sûr, euh, ça sera. <rire> je serai... Alors, ça fait longtemps que je veux vous montrer des, les documentaires Palette, parce que je trouve c'est génial, euh, de chantise aussi, mais d'apprentissage d'histoire de l'art aussi. Euh, et de comment on regarde l'art euh, d'une certaine manière hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de regarder mais, euh, mais ouais palette c'est vachement cool, j'aimerais bien récupérer les DVD euh, voilà est-ce que euh, parce que je crois qu'il n'y a pas de numérisation de palette mais euh, voilà si Vasamae t'as un, un petit un, un petit tips pour trouver euh, comme t'as trouvé S-Club7 en, en 480p j'imagine. Mmh, mmh. euh, si t'as un petit tips pour trouver euh, en 160p euh, les palettes, moi je suis motivé. Hein, même si euh, j'avoue que j'aimerais bien avoir du, euh, de la bonne qualité parce que c'est nécessaire, je pense. Pour, euh, pour bien voir. Et par contre, par exemple, je suis sûr que les palettes, il y a très très peu de femmes. C'est presque assuré. <rire> voilà, donc il y a un chat qui commence à me fatiguer, Ouh. en plus. Ouh. Mais on... arrête, ça. Oui, la je pauvre... sais que ça va, Et si on se disait qu'on qu se capte plus tard et qu'on qu en finit là aujourd'hui Bah écoute, on a fait quatre, quatre artistes là Exactement. On a fait quatre artistes, on a beaucoup parlé. On a eu plusieurs raids, merci euh, encore. Plusieurs hein. raids, merci au. A et, euh, et à la Bibi. Oui, et puis aux 13 euh, Spectatoris, je vais changer à chaque fois, bien sûr. Spectatoris qui, euh, qui sont encore là. Euh, merci, merci. Franchement, euh, bah, ça si tu te trouves euh, trop, trop, trop sympa. Et désolé encore pour le bot, hein, je sais que ça embête euh, beaucoup euh, sur ton Discord. Euh, je t'envoie un cœur. Euh, Qu'est-ce que... Ah oui, alors on peut se retrouver euh, d'ici la semaine prochaine sur, euh, sur, euh, sur Discord pour discuter, euh, s'envoyer des choses, tout ça. Euh, euh, quoi dire On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite des aventures. Euh, et puis, ben voilà. Pour moi, pour moi, en tout cas, ce sera la semaine prochaine. Euh, pour 13 bis vous allez pouvoir le retrouver Dimanche Avec Floppy Night. Avec Floppy Night. Et bien sûr, dimanche, pensez à aller voter pour les législatives, avant de regarder, ou après, on va regarder 13 bis. sûr. Euh, ouais. Et je pense qu'on va aller voir les intergalactiques, il y a l'air d'avoir du people, euh, mais c'est sur la soirée Michael Crichton, on finit avec l'adaptation de Mystère d'Andromède, donc c'est euh, une projection, j'imagine. Et du coup, ça nous fait un petit retour... Euh, de euh, comment on dit, de, de raid parce que coup on avait réussi à raid euh, enfin on avait reçu un raid de, des intergalactiques donc du coup on renvoie un raid, les intergalactiques un, euh, est un est une association je crois d'ailleurs de euh, monstration de films euh, et donc de festivals aussi à Lyon euh, c'est surtout un festival de mémoire, voilà, il n'y a pas de robot sinon mais va moment long chiant mais artistique, il y a les racailles, je vais regarder alors du coup ça Merci aux raiders et raideuses. Non, t'inquiète pour le bot. Il y a eu un bot qui est a, qui a, qui a passé le bot. Ah oui, non, le bot est toi, dead. C'est toi qui a dit. Oui, le bot est dead. C'est toi qui viens de dire. Désolé pour le bot. Oui, oui, oui. Le, le, ce qui, apparemment, c'est ce hein, oui, moi qui ai cassé. Oui, excusez-moi. Bonjour, au revoir. Salut. Hein. Des bisous. À, à, à la semaine prochaine. À, à, à dimanche pour moi. Ciao. Ciao.